Salut les amis, c'est Tourop, vous êtes sur Creative Wargame et aujourd'hui on vous propose un rapport de bataille Necron contre Ultramarines. Salut à toi, la Seigneur de Guerre, moi c'est Maxime, je suis moniteur de plongée en Guadeloupe et aujourd'hui je viens jouer Ultramarlin. Aujourd'hui, je vais donc jouer Necron, on va changer un petit peu des habitudes. Euh, je suis parti sur la dynastie Novok, dynastie de corps à corps. Du coup, moi, je vais jouer une liste ultramarine, c'est un bataillon unique. Euh, en QG, on va retrouver un chaplain primaris à moto, avec la relique du saut de serment et deux traits de seigneur de guerre, donc l'orateur avisé et expert du codex. En deuxième QG, on va retrouver un capitaine euh, ultramarine en gravis, donc armure gravis avec le fusil bolteur lourd. Lui il aura juste un trait de seigneur de guerre qui est le rite de bataille. Au niveau des troupes, on va retrouver donc trois choix troupes. Un premier choix d'infiltrator avec le gantelet helix et deux fois 5 intercesseurs classique à poil. Après au niveau de l'élite, on va avoir un Dreadnought Redemptor, donc équipé de la grosse Gatling et de la petite Gatling, donc pour mitrailler au taquet. Euh, on va retrouver 5 Terminators classiques, euh, ils sont à poil, ils ont juste une balise de, de téléportation. Après ça, on va retrouver 6 agresseurs en lance-flammes, histoire de tout cramer, tout ce qu'on peut, et un apothicaire, donc il y aura une relique, qui est le Vox es Espiritum, et euh, le maître guérisseur dévoué, voilà, pour soigner les, les petites troupes aux alentours. Au niveau de l'attaque rapide, je vais avoir un seul choix, ça va être 6 Inceptor au Bolter, donc voilà, pour rafaler au taquet et après, en termes de soutien, je vais avoir 3 éradicators, euh, donc en fusil fuseur lourd, 3 éliminateurs, dont 2 avec larc laser et le sergent avec la carabine pour pouvoir bouger après, et 5 alblasters euh, qui sont en fusil plasma d'assaut. Donc le bonus ultramarine dans le Codex Space Marine, c'est qu'ils peuvent désengager et tirer, euh, avec un malus de moins 1, et ils ont plus 1 au commandement. Et la super doctrine donc du Codex Ultramarine, c'est que tant que la doctrine tactique est active, les Marines qui se déplacent comptent comme étant restés immobiles, donc ça va être pas mal pour tout ce qui est armes lourdes et pour rafaler au taquet. Donc pour les ultramarines, je vais me servir de la relique essentielle qui est le saut de serment Donc qui file une aura à 6 pouces à toutes les bases des personnages, full relance des touches et full relance des blesses. Donc l'idée, ça va être de saturer au taquet, d'exploiter cette bulle à fond. Et pour le choix de mes secondaires, du coup, j'ai choisi l'emprise. Donc on va essayer de dominer un petit peu le terrain. Euh, les bannières, ça se pose assez facilement. Donc voilà, on va essayer de marquer avec ça. Et enfin, le classique SM, le serment de l'instant, pour me camper au milieu et essayer de tuer les personnages ou les véhicules ennemis. Euh, je suis parti sur la dynastie Novok, dynastie de corps à corps. Je vais donc avoir un plus 1 à la pénétration d'armure et un plus 1 à la force quand je vais charger. Et je vais gagner un petit plus 1 à la charge aussi. Euh, L'idée aujourd'hui de ce rapport de bataille, c'est de vous proposer de la diversité. On va jouer avec Max, qui est un joueur ultramarine, qui a... Euh, une pratique de jeu qui est euh, un petit peu moins régulière que la mienne. Donc on va essayer de, de vous proposer une belle partie et un moment de divertissement agréable. Euh, et pour ce faire, évidemment, je suis allé chercher des unités que j'ai moins l'habitude de jouer. On va retrouver euh, ah bah, un, un Lord Destroyer, euh, Scorpex, celui qui est dans la boîte de base Indomitus. Je lui ai payé en plus une relique qui, va lui qui est la cassette qui va lui permettre d'avoir un Finopane à 5 et un trait de seigneur de guerre qui lui permet de gagner 2 PV euh, sur son, euh, son Living Metal, donc ça fait un mec un peu plus tanky. Je vais jouer un Technomancer et un Chronomancer avec quelques petits équipements, vous le verrez pendant la partie. Et je vais jouer un Tétrarch euh, qui lui euh, va avoir la main du Pharaon, donc va pouvoir donner son aptitude euh, My Will Be Done deux fois par euh, phase de commandement. Je joue 4 QG, je peux, puisque euh, le, le Cryptech euh, Chronomancer est gratuit, puisque j'ai déjà un Technomancer. Je vais jouer 3 troupes, 3 x 5 immortels. Simple. Après, en choix d'élite, là, j'ai rempli les stops complets puisqu'on a un pack de... On a deux packs de, de Destroyer uh, Scorpec, donc toujours ceux de la boîte Indomitus. On a deux euh, réanimateurs euh, de, de Canoptek Reanimator. Je ne en encore jamais joué, donc, euh, ou du moins que vous n'avez jamais vu jouer en plus, donc c'est cool, on va les voir à l'œuvre. Euh, ensuite, on va avoir deux packs de, de petits... Euh, dont je me rappelle, les Fade Wand, qui sont les écorcheurs en français. Donc euh, voilà, un petit, peu, un petit peu de mix là-dedans, on va retrouver un pack de destroyers ophidiens, donc cela c'est pareil, hein, qu'on a rarement vu sur table sur Creative Wargame. On va retrouver un pack de destroyers euh, locust, les classiques, avec euh, la grosse armagosse, ils sont 6 dans le pack, donc c'est un gros pack solide de tir. Et on va retrouver des destroyers lourds, donc les 3 avec leur gros canon destructeur, euh, un tir de force 10 qui fait 3 des 3 damage par pruneau. Euh, voilà pour, pour cette armée, j'y rajoute aussi 2 euh, fois 2 Crypto Surf et euh, deux petits Plasma pour euh, accompagner nos amis les Destroyers, vous avez vu, il y en avait beaucoup dans la liste, c'est un petit peu le thème. Pour mes secondaires, j'ai choisi le, ce que j'appelle le quart de table Necron, donc à partir du tour 2 et à la fin de mon tour, je mettrai deux points par quart de table inoccupé euh, par mon adversaire. Mon adversaire est une liste qui est assez lente, donc je vais essayer de capitaliser là-dessus pour mettre beaucoup de points en début de partie. Ensuite, j'ai décidé de prendre l'emprise, donc euh, bah, le contrôle de minimum euh, 3 objectifs et plus que mon adversaire. Et enfin, j'ai décidé de prendre le euh, jusqu'au dernier sur mon pack de destroyer lourds, mon pack de destroyer euh, normal et un pack de, de destroyer euh, Scorpec. Euh, voilà pour, euh, pour mes secondaires et je vous propose qu'on se retrouve rapidement sur la table de jeu pour présentation de la table et des déploiements. Dans le scénario que nous allons jouer aujourd'hui, nous nous déployons dans l'écart de table, avec toujours une zone autour du centre de la table à 9 pouces de part et d'autre dans lesquelles on ne peut pas être. Le primaire se jouera en 4, 8 et 12 points sur un contrôle de 1, 2 ou plus d'objectifs que son adversaire. Le premier bis euh, se jouera sur les objectifs du No Man's Land, donc les trois objectifs dans la diagonale. Euh, si on contrôle un ou plus de ces objectifs-là à la fin de son propre tour, on met deux points supplémentaires. Si on ne contrôle pas l'objectif dans notre zone de déploiement, on perd un point de victoire. Et la petite particularité de ce scénario, c'est qu'il faudra avoir son seigneur de guerre sur la table de jeu pour gagner le point de commandement de début de round. Euh, qu'il soit sur la table ou sur un, dans un transport embarqué. En l'occurrence, on n'a pas de transport dans cette partie, donc euh, ça n'aura pas d'importance. Les décors, vous avez des ruines occultantes, les fenêtres sont considérées comme fermées, vous avez des cratères, vous avez des barricades et des falaises qui sont assimilées à des conteneurs. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, les amis, vous avez vu qu'on a eu un dégât des eaux euh, suite à une petite catastrophe naturelle qu'on a subie sur place. On a donc actuellement, enfin, je n'ai donc plus de studio actuellement. La partie va être filmée et enregistrée dans mon domicile et notamment sur le balcon. Donc, on va sans doute avoir à composer avec les éléments du temps. Euh, D'ores et déjà, on a du vent, peut-être de la pluie, on verra bien. Ça donnera le côté un petit peu folklorique et euh, rapport de bataille de l'extrême à la vidéo. En tout état de cause, avant que celle-ci commence, vous pensez, les amis, à claquer un pouce bleu N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Et euh, surtout, j'insiste très lourdement sur euh, le soutien de la chaîne, les amis. On en a vraiment, vraiment besoin, plus que jamais. Donc voilà, si vous voulez soutenir Creative Wargame dans cette aventure euh, qui est de faire des vidéos sur euh, le Wargame dans sa globalité, vous pouvez le faire euh, sur la plateforme Tipeee ou via nos liens d'affiliation. Tout est dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas, les amis. Ça nous fait super plaisir. Merci à tous ceux qui nous soutiennent d'ores et déjà. Et euh, c'est parti pour la vidéo. Au niveau des déploiements, on va commencer par le déploiement Necron. Euh, globalement, j'ai l'emprise, j'ai le Wild West End et j'ai le quart de table Necron, donc ce qui ne me demande pas de me projeter sur l'adversaire pour, euh, pour tenter de gagner cette partie. Euh, du coup, bah, je joue relativement safe. Mes euh, destroyers lourds et légers sont eux dans des lignes de vue. Mais comme mon adversaire Ultramarine n'a pas énormément de portée, bah, en gros, il ne pourra pas me tirer dessus au premier tour. Ensuite, ici, on a un gros bloc défensif avec le réanimateur canoptech Un pack de destroyers qui ne compte pas pour le Wild West End. Un pack de destroyers Ophidien, des Immortels, mon petit bloc de personnages, mes Cryptocères, les Plasmacides, Voilà, on a un gros bloc ici. Et de ce côté-là, on a un deuxième réanimateur avec, pour le coup, les Destroyers qui comptent, eux, pour le Wild we stand. Et euh, un autre petit pack d'Immortels, notre ami le Tétrarque. Et enfin, euh, nos petits, notre petite avant-garde, un peu nos, nos, nos fifous de la game. On a un pack de 10 Flayed One qui sont positionnés là, un pack de 5 Immortels et suivi de près par le Destroyer Scopter Lord. Alors, c'est une figurine que j'avais à cœur de jouer parce qu'on n'a pas ultra optimiser les listes et euh, concrètement je sais pas vraiment quoi faire de ce gars là euh, je trouve qu'il vaut 130 points et que clairement il ne les vaut pas Aujourd'hui quand on compare avec d'autres personnages dans n'importe quel codex. Donc euh, voilà. Et j'ai mis euh, un petit pack de 8 Flight One en frappe en profondeur puisqu'ils ont cette capacité dans leur datasheet, c'est intrinsèque. Voilà, je rappelle que je joue Novok et que je suis content d'être heureux. On va passer immédiatement au côté des ultramarines. Donc déploiement du côté ultramarine. On va commencer par cette bulle juste ici. Qu'est-ce qu'on va retrouver On va retrouver le chaplain Primaris, donc avec la méga relique des, des Ultramarines qui va fiabiliser les touches et les blesses. Juste devant lui, ici, on a 5 l donc ils vont essayer d'envoyer la, la purée le plus possible. On l'a avec 5 Intercessors classiques, donc ils font tout le tour pour essayer de protéger. Et on a rajouté avec les 3 éradicateurs à fusil lourd. De ce côté là, hop, la deuxième bulle, on va retrouver donc à l'étage les Inceptors qui sont full euh, bolter même si vous envoyez au plasma donc eux ils vont être chargés d'avancer, de mitrailler le plus possible Juste en dessous on a les 6 agresseurs qui pareil vont cramer tout ce qu'ils peuvent A leur côté on voit derrière les éliminateurs euh, donc avec les arquebuses laser on a fait la bulle autour de l'apothicaire et euh, du seigneur de guerre pour, euh, pour protéger un petit peu les, les persos. On va retrouver le dreadnought, juste là, donc tout équipé en ratata. Et une petite bulle avec les intercesseurs classiques pour protéger les personnages. Et on a mis les infiltrators, juste là. Donc voilà, on les a sortis de la zone pour commencer à prendre le terrain. Et poser des bannières. Ils sont cachés et on espère qu'ils ne se seront pas chargés autour. Évidemment, voilà. les 5 petits Terminators sont en fait. Pour rappel qu'ils ont une balise de téléportation. Alors ils sont en double griffe, mais euh, notre ami Max, joueur Ultramarines, les joue en, en Bolter, euh, en classique. Hein, donc euh, voilà, c'est pas tout à fait Wheezy Week. Vous nous le pardonnez, évidemment. Euh, on va faire le premier jet de dés pour savoir qui a l'initiative. Côté Necron, euh, des noirs. Côté euh, Ultramarines, des blancs. C'est le jet pour l'initiative. Je fais un 3. Oh. Il fait... oh là là là là, le suspense est à son paroxysme voir à sa perpendiculaire. Ah, difficile. Ah, on oh, est pas rendu, hein. ouais, ben voilà. <rire> la partie va, va être longue. Et... et premier tour pour les Space Marines. On attaque avec leur phase de commandement. Allez, on attaque la phase de commandement des Ultramarines avec évidemment un regard de point de com. Donc max est à 8. Il va passer à 9 PC. Et euh, litanie. Et on va faire la litanie sur les Hellblaster, Donc récitation de la concentration pour avoir plus 1 au tir. C'est oui. bon, et euh, allez, on est... pour chauffer les dés, on va se mettre le quantique de la haine, même si je pense qu'il n'y en aura pas besoin. Ah bah voilà, il passe. Pas. Ah voilà, bah voilà, ah bah voilà. Et après, il reste de ta phase de commandement, tu as d'autres aptitudes à jouer ou pas Ouais, très simplement, le maître de chapitre va donner la full relance des tirs sur le Dreadnought. Voilà, voilà. Ok, euh, moi de mon côté, pour le protocole euh, Necron, j'ai le plus 1 en mouvement. Euh, voilà, c'est comme ça, euh, et puis je le découvrirai au fur et à mesure de mes tours de jeu. Allez, nous passons sur l'interface tactique de ce rapport de bataille avec la Zenithal. Vous allez voir, pendant toute la game, je vais essayer d'intervenir sur ce plan de vue pour vous donner une petite analyse stratégique à froid. Après les différents débriefs qu'on a pu faire de la game, on va parler de cette phase de déploiement, là, vous, la, enfin, pas cette phase de déploiement, mais cette phase de mouvement que vous voyez. Donc là, au T1, ici, tel que la configuration est faite, euh, Max a fini sa phase de mouvement. Euh, il a décidé donc de s'avancer, mais très lentement. Évidemment, il prend prend pas de risque. Il prend pas de risque, puisque j'ai quand même une, une certaines projections. J'ai une létalité assez forte sur mes unités de tir, notamment mes destroyers qui ont un mouvement de 8, euh, potentiellement euh, plus 2, parce que j'ai le plus 1 du protocole et le plus 1 aussi euh, de, de l'aura de, de mon Tétrarque. Donc euh, j'ai un mouvement de 10, une partie de 24, donc j'ai 34 pouces de... de... dire de... de, de, de, de de menaces effectives qu'il a bien pris en compte dans son mouvement, mais il ne peut pas se permettre de rester derrière les murs et attendre que la partie se déroule, donc il a commencé à avancer. Il est venu décaler son dread et ses snipers pour aller chercher une ligne de vue sur l'immortel, parce qu'il a bien compris que là, j'ai potentiellement deux unités qui vont trade le centre de table sur deux tours consécutifs. Hein. T1, les immortels qui qui pourront éventuellement se jeter sur le, sur le centre de la table, euh, mourir sur, euh, sur le T2 de Max, et ensuite le Lord Corpec qui pourra éventuellement venir faire la même manœuvre pendant le sur le T3 sur le T2 pardon euh, et, et ainsi du coup me donner une domination pendant pendant deux tours puisque lui là il n'a pas non plus une grosse grosse mobilité pour aller choper le centre de table voilà on notera euh, le vraiment l'utilité aussi de ces unités d'infiltrator que là vous ne voyez pas sur la zénithale puisqu'ils sont dans ce décor là ils ont levé une bannière il a aussi levé une bannière dans son camp, mais ça n'a aucune difficulté là-dessus. Mais vraiment, les infiltrators sont, sont et restent toujours une bonne unité en Space Marines pour avoir un petit peu de ressources de scoring euh, qui, qui s'essouffle assez rapidement, il faut le dire. Parce que dès que ces unités-là commencent à partir en avant-garde sur la map, à se positionner au centre de table, à prendre des objectifs ou à se rapprocher de l'adversaire, ils vont tendance à vite mourir. Mais ça permet de rentrer des points pour le Space Marines en début de partie, là où, où il n'en fait pas. Puisque le Marines a tendance à plus scorer, euh, à plus scorer en, en mid-game, late-game. Si toutefois il est encore en vie euh, Donc euh, voilà pour, pour cette interface tactique Et puis on se retrouve euh, un petit peu plus tard dans la partie Alors du coup sur la phase de mouvement du premier tour Qu'est-ce qui s'est passé Les infiltrators se sont légèrement repositionnés Pour éviter une charge des écorcheurs là tout là-bas Les petits coquins <rire> on, les, on les voit <rire> Donc voilà ils se sont mis là Ils ont posé une bannière sur l'objectif Juste là on a ouvert légèrement la bulle ici au centre donc avec le dread qui s'est écarté pour aller chercher des, euh, des lignes de vue juste en face on a les snipers aussi qui se sont écartés, ce qui est bien c'est qu'ils peuvent tirer et ensuite retourner se cacher tels des pleutres, donc ça c'est bon. Les inceptors pour l'instant n'ont pas bougé, ils restent, ils restent cachés, ils ne sont pas chauds, les réacteurs ne sont pas chauds encore. Ici on a ouvert un peu la bulle Donc avec les intercesseurs qui se sont déployés légèrement pour bloquer les, les FEP. On a le, le maître de chapitre et l'apothicaire qui sont venus se coller au mur pour donner les auras. Juste là les 6 agresseurs au lance flammes ont avancé tranquillement mais pas trop pour éviter les tirs et de ce côté là, au niveau de la bulle, on a repositionné les intercesseurs qui protègent le, euh, le chaplain à moto et juste ici, on va avoir donc les trois éradicateurs euh, qui ont avancé aussi donc eux, ils ont euh, fait le mouvement plus avancé et juste là on va retrouver les 5 Hellblasters qui sont venus se cacher, pareil, derrière la barricade Et puis euh, pour essayer de prendre un peu de, de terrain et avancer vers, euh, vers le centre et trouver des lignes de vue Puis voilà, bah, voilà. on va pouvoir commencer à tirer et c'est le Dread qui, qui va ouvrir le bal Et qui va envoyer sa petite rafale de 12 pruneaux dans les immortels euh, Tu as une full reroll roll puisque ouais, tu l'as ouais. donné avec ton maître de chapitre à ta face de co Donc 3+, c'est parti après reroll, on est sur une touche ratée et maintenant c'est de la force 6 sur de l'an du 5, monsieur. Vous êtes donc sur du 3 plus. 3 plus, c'est cela même. Vous voyez, il y a point de reroll. Non, pour cette fois. Et ça reste pas trop trop mal. Tu as de la PA-1. PA-2, parce qu'on est au premier non, tour. Non, je sur là, le lourd. pas dedans. Ah, ah si, celui-là dedans, si, si, tu raison, celui-là t'es dedans. dedans. Ouais. Euh, pa 2, effectivement, donc moi j'ai ma save de 3 qui passe à 5. Alors on va essayer de ne pas tous mourir, ça serait bien. Oh. Euh, 1, 2, 3, 4, euh, 5, tu me salves donc totalement euh, mes immortels, c'est d'une tristesse sans nom. Donc là, dans son oh là là. positionnement, évidemment, notre Amni max il avait anticipé la mort de ses 5 Marines, enfin probablement, il s'était positionné au cas où, et donc c'est le cas, il va pouvoir maintenant avec ses snipers me cibler euh, mon lord, donc euh, vas-y c'est parti, c'est ça, donc 2 tirs darc laser à 2+, ok, donc t'es bien dans l'aura de ton patron par contre c'est pas 2+, c'est 3+, puisque c'est une arme lourde, est et qu'il n'est pas encore dans une tactique donc celle-ci, le 1 est rirolable. Euh, oh, le -Rirola, 1 c'est bienvenue dans la famille Maxou, et euh, vas-y j'ai une grosse endu de 6, et t'as une force de, de 8, et eh bah sur force. du 3 aïe, aïe, Eh, eh ben bah, voilà, c'est pas grave c'était bien tenté et ils sont retournés se cacher. Donc euh, pas d'autre tirs du côté de Max, puisqu'il a mis des bannières ou euh, il est hors de portée de, de, de ses portées de tir. Euh, ou il Advance, tout dépend un petit peu de la situation. Euh, cette token là n'a rien à faire ici. Et euh, on arrive à la fin de son tour. Du coup, phase face de, face de charge, il ne se passe rien. Phase de commandement, il ne se passe rien non plus du côté comme du mien. Et euh, au niveau du scoring, tu ne vas pas mettre l'emprise puisqu'il te fallait un troisième objectif pour le faire. Tu oui. es pour l'instant sur deux objectifs. Le serment de l'instant, tu n'es pas au milieu. Tu n'as pas tué de personnages ou de véhicules. Et par contre, euh, à la fin, tu n'as pas désengagé. Et je pense qu'à la fin de mon tour, tu, tu n'auras pas désengagé. Donc tu te mettras un point là-dessus. Et euh, tu as posé euh, deux lourdes bannières. Donc euh, ça, ça sera marqué à ta prochaine phase de commandement. C'est ça. On a fait le tour et on va passer au tour 1 des croncons. Petit rajout au niveau du scoring puisqu'il tient un objectif dans le No Man's Land. Il y a posé d'ailleurs un, une belle bannière. Tu vas donc mettre deux points supplémentaires de primaire euh, sur ton tour 1. Et euh, parce que c'est le, le scénario qui veut ça. Moi, est au bout d'un moment, j'y suis pour rien. Quoi. Phase de commandement côté Necron, j'étais à 8. Je passe à 9. PC euh, Qu'est-ce que je vais faire de beau Il y a pas mal de choses à faire. Alors, j'ai mon Chronomancer euh, qui est euh, juste ici, qui va donner la 5 plus invulnérable sur les destroyers qui sont juste là. Euh, on a le Technomancer qui est un équipement spécifique de Cryptech et qui va donner une sauvegarde de couvert à cette euh, même unité donc ça leur permet d'avoir une vue à 5 et une sauvegarde à 2 j'ai mon... mon réanimateur qui va leur filer un plus 1 à la réanimation donc ils auront un protocole à 4+, j'ai ce réanimateur là qui va donner un protocole à plus 1 sur cette unité-ci j'ai mon tétrarque qui est à portée de 12 pouces de toutes mes unités et qui peut donner deux fois le plus 1 à, à la touche. Qui va le donner au pack de, euh, de, de destroyer Scorpec qui sont là, même si ça ne sert à rien. cest ton jamais. Si je me prends une charge opportune de Terminator OT1, je pourrais 2 je pourrais la tanker. Et euh, je vais donner un deuxième plus 1 sur ce pack ici. Euh, voilà pour ça. J'ai pas, pas de dégâts de particulier, donc j'ai pas de. de... De living metal à faire euh, Ni d'autres de, de, de, jets Donc on se retrouve quand j'aurai bougé Allez on est à la fin de la phase de mouvement euh, du T1 des Necrons Donc comme vous le voyez j'ai commencé à avancer des unités J'ai surtout euh, on va dire multi multibuff mon pack de, de Scorpec hein, les, les destroyers Scorpec que vous voyez monter sur l'objectif en haut De façon à pouvoir déjà emmagasiner des points euh, pour euh, le primaire bis Et de me positionner pour le primaire de mon tour 2 C'est d'où l'intérêt aussi de les rendre ultra tank pour être sûr de bien tenir mon objectif euh, donc, euh, donc voilà pour ça. Euh, je rappelle qu'ils ont euh, du coup un vu, euh, protocole amélioré et, et sauvegarde de couvert. Donc ça c'est cool. Euh, le, risque, euh, le risque principal étant quand même au T2 euh, que je me prenne une charge de terminator. Euh, malheureusement, ça je vais pas pouvoir beaucoup m'en prémunir. Je vais quand même pouvoir positionner euh, notamment ce petit plasma site que vous voyez juste là qui va permettre potentiellement de repousser euh, l'agression des terminators. Euh, mais euh, mais c'est au moins protéger mes destroyers de tir des terminators après les scorepecs malheureusement si, si je me prends l'arrivée des terminators au T2 bon ben j'ai rien pour m'en prémunir et ça sera une charge à 9 rerolls. donc euh, voilà pour ça euh, je fais quand même euh, une erreur en cumulant à la fois la sauvegarde de couvert et à la fois l'invulnérable à 5 sur la même unité euh, parce que euh, j'ai tout intérêt en fait à mettre l'invulnérable à 5 sur les destroyers et la sauvegarde à 2 couverts sur euh, euh, mes, euh, mes destroyers de tir. Euh, pour la simple et bonne raison que vous allez très vite le voir, il y a une, euh, une méconnaissance de stats de ma part sur l'unité de Hellblaster et il va se passer des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Spoiler alert pour le tour 2. Euh, voilà, je fais aussi le choix d'avancer mon, mon Lord Scorpec euh, derrière le mur de façon à se prémunir des tirs éventuels du Drainout ou autre et à pouvoir euh, monter sur l'objectif du milieu pour scorer la domination sur mon tour 2. Voilà, au niveau de mes mouvements, rien de plus. Euh, je me prémunis un maximum des distances et des lignes de vue de mon adversaire. Alors, on ne le voit pas très bien sur cette photo, mais euh, je décide de ne pas avancer trop mes flayed ones parce que euh, vu que je soustrais des cibles au Dreadnought, avec le mouvement de mon scorepec et le positionnement de mes Destroyers, si jamais j'avance mes Flayed One dans, dans ce couloir de, de, de, de ligne de vue qu'il y a entre la falaise et la ruine, bah je donne clairement un tir au, au Redemptor. Donc on va dire que dans le choix de mes mouvements global, il n'y avait pas d'intérêt à avancer les Flayed One, hormis les sacrifier euh, sur la phase de tir de mon adversaire. Ça à la fin de ma phase de mouvement, la fin de ma phase de tir aussi dans la foulée, puisque je n'ai pas de tir. La fin de ma phase de charge, je n'ai pas de charge, pas de morale non plus, donc euh, euh, Max valide le fait qu'il n'a pas des sur, sur ce tour 1 évidemment et qu'il n'a pas raté de test de morale non plus et enfin, bah, j'arrive directement à mon scoring. Je vais mettre comme max 2 points parce que je contrôle cet objectif dans le Man's Land. J'ai toujours mes 15 points de While, de while We Stand. Euh, et puis pour le quart de table Necron, bah, ça se fait à, la, à partir de mon tour 2. Donc euh, rien de plus là-dessus. Et je ne mets pas mon emprise moi non plus sur le tour 1 parce qu'il aurait fallu aller contrôler le centre. Il y a un moment ça va starter au centre. Peut-être assez rapidement au tour 2. Peut-être un peu plus tard. C'est Max qui décide. C'est lui qui a la main là-dessus. Je lui passe la parole pour son tour 2. Alors, début du tour de côté ultramarine, on va mettre euh, 8 points de primaire puisque tu tiens deux objectifs hein, ouais. qui sont ces deux-là. Voilà, tu vas regagner un point de com, tu étais à 9, tu passes à 10. Pour l'instant, aucun point de com dépensé d'un côté comme de l'autre. Ensuite, euh, tu vas pouvoir jeter tes Litanix. C'est cela. Donc on va faire la litanie du plus 1 euh, au tir euh, sur les Hellblasters. Ok, donc c'est sur eux, voilà. C'est parti, padas. Oh, c'est bon. C'est bon. Euh, on va se mettre le cantique de la haine. Des fois que les Terminator tombent, tombent, maintenant. On va voir. Ah bah non, il passera pas. Bon, C'est la deuxième fois qu'il passe pas. Ouais, attention, ouais. il est pas chaud. Son... Il, il a du mal il il à jouer. Il, il est pas chaud de la haine. Il est enroué. Ouais, ouais. Il a euh, une petite griffette. Non, mais je pense qu'il a tout simplement pas la haine. <rire> ah, il a, il, a, il, il, a il, dans il est dans l'amour. C'est un chaplain qui vit dans l'amour. Il est pas chaud. Il est pas chaud. Donc euh, voilà pour les litanies. Et ensuite la phase de co. Le maître de chapitre va donner au sniper. Donc la foule, la foule relance. Ok. Et euh, rien de plus. Rien de plus. On se retrouve quand tu auras fait tes mouvements. Alors, fin de la phase de mouvement ultramarine, donc on a commencé à avancer euh, comme des tartempions, on est chaud. Donc qu'est-ce qui s'est passé là Les infiltrateurs, euh, toujours euh, fervents, euh, fervents euh, courageux, garçons, euh, ont encore reculé, euh, histoire d'empêcher des FEP euh, dans mon dos, et euh, toujours empêcher une petite charge qui pourrait se produire par là. Le dreadnought a avancé, donc voilà, histoire de trouver des petites lignes de vue, et essayer de mitrailler. Sur la backline, on a repositionné un petit peu les, les intercesseurs pour bloquer euh, d'éventuels FEP euh, dans mon dos. Hop, tout ce qui était dans le bâtiment a avancé. Du coup, ce qui était à l'étage, les intercesseurs, les incepteurs sont venus avancer tranquillement. Ils ne vont pas pouvoir tirer, mais il va falloir que je les fiabilise. Les snipers sont sortis, juste là. Il y a des petites lignes de vue à trouver. Les agresseurs ont couru, ont fait une advance à 4, donc sont venus se mettre dans le, dans le cratère. Ils ne pourront toujours pas tirer, mais voilà, il faut vraiment aller chercher le centre pour, pour marquer des points. Les Hellblasters, juste ici, ont fait une très belle advance à 6. Ils sont chauds, là, ils ont, ils ont couru le marathon, les gars. Donc, ils peuvent venir ici et ça va m'offrir quelques lignes de vue sur les Destroyers. Les éradicateurs sont venus protéger le Chaplain qui a bougé. Hop, pour empêcher, voilà, une charge, quelque chose, une, petite, une mauvaise surprise. Je pense pas que j'arriverai à tirer avec ce, ce tour-ci, mais euh, au moins, ils avancent tranquillement. Et on est aussi, de ce côté-là, venu fermer pour les FEP, donc avec un petit cordon. Et, euh, et puis, voilà, on va voir euh, autour d'après où est-ce qu'Alex euh, va tomber de ta phase de mouvement, est-ce que tu fais rentrer tes Terminators Je les fais pas rentrer parce que j'ai loupé le cantique de la haine. Il chantait, il est grippé là, le, le Chaplinos. Donc euh, je pense qu'ils vont rentrer juste après. De toute façon, t'as pas le choix. Eh, eh, bah ouais, ça, ouais. Voilà. <rire> eh ben voilà. voilà. On passe à ta phase de tir. C'est ça. Et on est sur un gros castle d'Ultramarine bien énervé, on vous refait, hein, on n'en a pas parlé mais on vous fait le remake d'Indomitus Et donc on va commencer par ces 5 L Blasters qui ont un plus un hit qui sont dans l'aura la de full reroll des touches et de bless ça. Donc euh, ça c'est la petite relique euh, qui fait plaisir sur le chaplain. Et ça va tirer sur mes lourds destroyers, ça envoie bon, donc 15 tirs Tu ne surchauffes point Non, je le sens pas Il ne sent pas la surchauffe, <rire> donc c'est parti sur, sur du, du 2 reroll. roll bon. Ah ça te touche et eh ben bah, bah, t'aurais dû surchauffer, je... voilà eh ouais, j'aurais dû Et donc tu as une force de 7 et moi j'ai une endurance de 5, tu es donc sur du euh, 3+, 3+, 3+, plus, 3, plus, 3, 3 relançable 3 plus, 3 plus Eh c'est pas trop mal, c'est pas trop mal Les hommes qui sont ici ont une belle PA de moins 5, euh, puisqu'on est en doctrine tactique, ils gagnent donc plus 1 en PA, ils passent à PA la PA moins 4 passe à PA 5. Et euh, nonobstant le fait d'être heureux, j'ai qu'une sauvegarde à 3 qui veut dire que j'ai pas de sauvegarde euh, Et ça, c'est les blessures qui sont passées Donc ça, ça me tue 1 Destro, 2 Destro, 3 Destro, 4 Destro et 1 PV euh, Il aurait surchauffé, il me les aurait, il me les aurait complètement arrachés euh, donc, euh, donc ça aurait vraiment vraiment fait mal parce qu'en plus c'était un... C'était du, du Waluisten -E pour moi, mais il ne l'a pas fait Tant pis pour lui, euh, c'est bien fait Par contre du coup, donc j'en ai un qui perd un PV et j'ai quand même mes protocoles à 4+, donc, euh, savoir si je relève statistiquement mes deux loustiques. Euh, C'est parti. Donc, j'en relève un et j'en relève deux. Donc, j'en ai que deux qui meurent. J'en ai, ai quatre qui vont sauter et j'en ai deux qui vont pouvoir se repositionner. Ok, et bah du coup euh, j'en ai enlevé deux, j'ai enlevé les deux du fond et les restes euh, restent en place, prêts à envoyer la rip euh, Ensuite, on continue au niveau des tirs, on va avoir, on a dit, les arquebuses et le maître de chapitre qui peuvent encore tirer. C'est ça. Euh, les arquebuses qui vont tirer sur les destroyers qui sont là. Euh, c'est une bonne question. Est-ce que je continue pas tes destroyers plutôt Je pense que je vais continuer à bimeter des destroyers. Allez, bah c'est parti. En plus, c'est du flat 3, non C'est du flat 3, ouais. Ah, ça picote, hein Flat 3, du coup, ils sont à 2+, ils n'ont pas le malus de se déplacer parce que là, je suis en doctrine tactique. Ouais, c'est bon. bonus beau. des ultramarines. Donc, 2+, et euh, relance des 1 parce que dans l'aura ouais. de mon maître de chapitre. Trop facile ce jeu. Oh, alors ça. Allez, deux doublasse Ils sont pas doués, hein Attention, doublasse, reroll, doublasse, quand même, tu deviens maître de chapitre de la chaîne. Je ah, ouais, dis, ça, se tente. Ça, ça, ça se fait rarement, mais attention, là. Attention, attention. Ouh oh OK, en fait, tu loin. Tu blesses à 3 du coup. Euh, ouais 3 force 8. Hop Oh ça oh, c'est moche ouais. Et bah ben, voilà Et ben voilà Tout Et il manche. te reste du coup le maître de chapitre Le maître de chapitre qui va faire un petit tir, bah pareil dans les, dans les destroyers, donc il tire à 2. Oui c'est un bon maître. Ah oh, bah dis donc mmh. ah, bah, bah dis donc Mais il est dans il est dans l'aura de la full reroll de toute ouais, façon. D'ailleurs, excuse-moi est est mais est-ce que tu n'étais pas dans l'aura de ta full reroll avec tes snipers Parce que c'est ton chaplain qui la donne à vérifier. Je pense. Je pense... Ah ça y se joue pas grand chose à mon avis. Ouais, ah, un appel à une vérification arbitrale, à savoir si tu peux relancer tes double 2. Attention. Euh... Je dirais que... Ouais, je pense eh, que ouais. Eh ben allez là, vas-y, enfin, ah bah on fait un petit, euh, un petit melting pot. Reroll nous tes double 2. Allez, 3 plus. Eh ben dis donc, eh ben, voilà. les mecs sont vraiment pas chauds. Ça va, le karma le a karma récompensé mon bon fair play. <rire> euh, du coup, ton capitaine, il avait raté sa touche, il peut la relancer. C'est ça, ouais. Asrirolas. Oh, ah. il a quoi en force cet animal euh, Il a force 5. Eh ben, il, il blessera sur du 4. Donc 4, allez. Et c'est bon, et c'est bon. La... De la PA moins 2, enfin moins 1, mais qui est à moins 2. Et bah écoute, ça me, je le prends dans la trombine, et ça fait quoi en dégâts Deux dégâts. Et eh bah ben, tu me tues un Destro, puisqu'il y en avait un qui avait perdu un PV, eh ben, voilà. donc tu lui enlèves les deux dégâts, et ce qui va me permettre de générer euh, du protocole à 4+, il me faut 4 4+, pour le réussir celle-là. Ah, elle était pas loin Et eh bah ben, non, du coup je repère un Destro. Ok donc du coup fin du tour 2 côté ultramarine, alors globalement euh, pas de test de... Alors, y a... alors fin du tour 2 parce qu'il euh, a fini ses tirs, parce qu'il n'y a pas de charge, il n'y a pas de test de morale. j'ai perdu 3 mecs, j'ai un moral à 10 donc je suis relativement serein. Euh, ensuite au niveau euh, du scoring, qu'est-ce qu'on a Eh bien on a euh, les deux points de bannière qui ont été marqués au début du tour, qui sont validés. On... Il remet deux points puisqu'il tient toujours cet objectif dans le no man's land, donc euh, ça ça fait deux points supplémentaires au primaire, pas d'emprise puisqu'il ne contrôle que objectifs il n'a pas encore mis son fion sur le centre Et et ensuite et enfin et tout et pour tout serment de l'instant, il n'est pas dans le centre, il n'a pas tué de véhicule ni de personnage Et on verra à la fin de mon tour si il euh, n'y a pas de test de morale raté. Et euh, on passe directement au tour 2 côté nécron. Début du tour de côté nécron. Je mets 8 points de primaire moi aussi puisque je tiens 2 euh, objectifs. Ensuite, au niveau de ma phase de commandement, pas mal de choses. Déjà, je suis à 9 points comme je passe à 10. Ensuite, euh, réanimateur. Lui, va balancer la réanimation à 4+, plus sur E. Lui, va balancer la réanimation à 4+, sur E. Alors, non obstant le fait qu'il faut que je sois à 6 pouces, euh, je vais vérifier pour moi, j'y suis. Euh, mais de toute façon, à ma phase de co, je vais pouvoir faire revenir un destroyer. Donc, éventuellement, je le ferai revenir ici pour qu'il soit dans l'aura du, du réanimateur. Mais je, je vais juste vérifier si, si tout ceci est légite. Mon bon tétrarque il va mettre plus un hit sur les lourds là et sur les destroyers qui sont là. Euh, je vais faire revenir, donc comme je vous l'ai dit, je vais faire revenir un destroyer ici. Je vais passer euh, nos amis les destroyers qui sont ici en... Pas en sauvegarde à couvert, je vais mettre encore la sauvegarde de couvert sur eux, grâce à mon technomancer. Et mon chronomancer, lui, va filer l'invue à 5, bah, encore une fois sur, euh, sur ce pack-là. Et, euh, et on a fait globalement le tour. Bon, et eh bien clairement, je ne m'attendais pas du tout à ce que les hull Blaster fassent autant de dégâts sur mes destroyers. Euh, J'avais complètement omis la paix 4 du fait que c'est une unité que je ne vois pas souvent sur les tables, je me suis laissé euh, submerger par mon, euh, bah, bah, mon absence de connaissance sur cette unité-là. Heureusement que Maxime a fait l'erreur de ne pas surcharger ses armes parce que sinon il m'enlevait un pack et la partie aurait été beaucoup beaucoup plus dure euh, qu'elle ne va l'être. Euh, même si euh, vous allez voir, euh, d'un côté comme de l'autre, rien n'est joué. Euh, sur, cette, euh, sur cette séquence de mouvements, ce qui est intéressant c'est que là je vais me servir de mon Lord Scorpec comme je l'ai dit initialement Et comme il a été déployé pour venir chercher l'objectif central et marquer une domination euh, Je suis complètement bloqué là et, et je vais les redire à plusieurs reprises que, bah, il y a la charge qui est tentante Mais euh, je sais qu'il a un stratagème pour activer un espèce d'appui feu et potentiellement Overwatch avec trois euh, unités donc euh, ça pourrait clairement me laver le, le, le scorepec Lord D'autant que toutes ces unités euh, qui sont en bloc central sont dans l'aura de full reroll touche, full reroll bless du chaplain Qui est il faut le dire une excellente relique C'est extrêmement fort Donc euh, je ne peux pas le permettre Et le scorepec globalement comme j'ai pas de véritable euh, ligne de conduite pour cette figurine là bah, Je préfère m'en servir pour marquer des points de scoring euh, Voilà. Et surtout en plus ça va me servir aussi derrière à faire euh, tampon pour mes unités qui sont derrière, je vais le sacrifier. Il a quand même une invulnérable à 4, une save à 3, il a 6 PV, il a 6 en endurance, il a un fine no pain à 5. Donc, il est long à tomber. Et, euh, et du coup, bah, il va pouvoir tanker aussi pour ses petits copains. Euh, vous noterez après qu'au niveau de mes destroyers, je vais... Je vais au niveau de mes, euh, mes destroyers Scorpec qui sont sur le flanc euh, et qui contrôlent l'objectif, là, je suis venu les protéger avec euh, mes mes Flight One euh, pour euh, faire écran et pour, pour les empêcher de prendre une charge de Terminator. Euh, je pense qu'aussi ça a été une erreur de la part de Max de pas faire venir les Terminator au T2. A mon sens il aurait dû les faire venir au centre de la table d'autant qu'il a une balise de téléportation euh, donc il pouvait après au fur et à mesure les redéployer mais venir au centre de la table aurait été vraiment gênant pour moi euh, parce que ça m'aurait obligé à les, à les focus et, euh, et voilà, il ne l'a pas fait. Donc ça sous-autant aussi qu'à son prochain tour il va rentrer Très clairement sur le flanc où il y a, les, euh, où il y a les, les, justement les, les Destroyers Scorpec et là où j'ai positionné mes Flightwine. Ou alors ils rentreront euh, complètement à l'opposé mais c'est à dire c'est sur, sur son flanc à lui là où il a ses infiltrators sur l'objectif et concrètement ils ne serviront à rien. Donc là vu, vu la configuration on comprend très vite où il va faire rentrer ses Terminators. Ensuite, là, je me mets en ordre de bataille pour tirer. Mon objectif, c'est d'enlever absolument les hellblasters. Voilà, ça, c'est vraiment mes hellblasters, Et commencer à tirer dans les agresseurs qui seront ma cible suivante. Euh, et euh, toujours me maintenir à portée. L'objectif étant de conserver un maximum mes, mes, mon secondaire sur le Wild West End. Et donc, notamment mes Destroyers. Donc, je me mets vraiment à chaque fois en limite de tir. Euh, pour me positionner, virer les cibles et, euh, et puis essayer de cadencer la partie comme ça. Pour l'instant, à mon sens, là, tel, tel qu'on est lancé, euh, je me sens en difficulté. Je me sens vraiment en difficulté parce que je sens que le centre, à partir du T3, max va y être. Ça va être très dur pour moi de le déloger et, euh, et, je, vais, et je vais sans doute manquer de ressources pour venir contester ça. Et donc, ça veut dire qu'à partir du T3, euh, il va sécuriser sa domination, il va sécuriser beaucoup plus de points de primaire et moi, je vais avoir vraiment du mal à le déloger là-dessus. Donc là, telle qu'elle est la configuration, je ne suis vraiment pas à l'aise euh, sur euh, sur la, la, la partie. Il va falloir que je trouve des leviers pour débloquer ça assez rapidement. Euh, donc on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des jets de dés. Je vais utiliser donc le. Je vous ai dit 2 PC pour la full reroll ici des blesses. Et je vais utiliser un PC pour euh, ignorer complètement les couverts sur cette unité là. Et donc euh, bah, c'est comme ça que ça va partir. Et ben c'est parti. Euh, on va envoyer la première salve de Pruno. Euh, ici donc 2 PC. J'étais à 10. Je passe à 8. Les destroyers. Ils touchent à 2 plus reroll des as. Et ils vont blesser à euh, 3 plus reroll sur les blasters. C'est parti. On va toucher donc sur du 2 plus reroll des as. Euh, c'est magique. Il n'y a pas d'as. ça. Ça nous fait plaisir. Et ça va blesser sur du. 3 plus, uh, Rirolable On a 3 petits fails, c'est un beau jet euh, Je l'admets, en tout et pour tout Allez, à full touche, à full bless, c'est bon Tu as donc euh, J'ai une, pa une paire de moins 3 Et toi tu as une save à... tu as une... une armure du mépris, tu me méprises Donc tu as, mépris. as une save à 5 du coup C'est ça, allez on y croit Oh là là là là là. T'es dans l'aura de ton apothicaire donc il va falloir ouais. que je fasse euh, les damage un par un, c'est du D3 damage messieurs dames Alors le premier damage te fait 3, vas-y ouais. sur un premier gars, non non non non non, ah. non. Sur, surtout pas on va s'y perdre Hop vas-y ouais Donc 3 fines à 6 pour on un mec à 2 pv, ok ah. ça fait un mort un mort. Ok le deuxième, il prend re oh 3 oh Il est mort Le troisième, il prend une, un philopane à 6 ça fait 1 ouais, PV, ah. PV sur le 3ème, 6 2 PV sur le 3ème, il est mort, euh, hop, le 4ème, il prend 3 PV, 3 Finopena 6 il est mort, et pour le dernier, bon bah le dernier je pense qu'il il peut, il peut dire au revoir, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il a 8 Finopena 6 pour 2 PV, il faut y croire, ah c'était ah, quand même fait 3 de il y avait de l'idée. Ok, les Hellblasters sont décédés. j'en suis tout à fait refaillé. Euh, et maintenant je continue <rire> Là ce que je vais faire pour être intelligent C'est que lui il va tirer là dedans Puisque comme ils sont 6 j'ai le blast Si je tire en premier avec mes destroyers lourds et que j'enlève un mec J'ai plus le blast donc on va profiter du blast Lui il a une arme qui fait 2d3 tirs J'ai dit 3d3 tout à l'heure mais c'est 2d3 je me suis planté ça fait donc 6 pruneaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 Qui vont toucher sur du 2+, te blesser sur du 3+, Et, euh, et, et, et voilà t'as 3 c'est pas à moins 1 euh, mais, euh, donc annulé, ça y va 3 Allez on y croit Aïe aïe aïe, De Deux à 6 Ouais Deux filles à 6 Eh bah écoute, un PV, un sur, PV. Un... sur un Gravis hey. Et donc dans la foulée, je vais faire tirer mes, euh, mes destro lourds qui sont euh, là Et qui vont envoyer dans les Gravis J'ai donc 3 tirs qui touchent à... 3 plus reroll des as. Ah, 2 plus, pardon, reroll des as. Le petit double as. Allez, Padas, ok. Les 3 passes. Je vais te blesser sur du 2. Est-ce que j'utilise un PC pour passer une blesse auto euh, Non, non, non, non. Allez, ça blesse sur du 2, Padas. <rire> euh, ça blesse sur du 2, Padas. Je vais utiliser un point de com et je vais la relancer celle-là. Oui, donc tu en as 3 ouais. Alors à savoir que comme j'ai utilisé le stratagème euh, J'ignore sa sauvegarde de cover J'ai de la paire 4, tu la descends à paire moins 3 Tu as donc 3 save à 6 mon bon monsieur Allez 1, c'est pas mal Tu en sauves 1, par contre chaque, le mec il prend à chaque fois euh, 3 des 3 Donc euh, le premier il prend Le premier il prend euh, il prend 3 et 2 euh, et 2, ça fait, il prend 7 filles no pain sur celui à qui il reste 2 PV, Allez, 7 filles no pain à 6, c'est des joueurs, ouais, faut les tenter. Ah. il est mort, et le deuxième il prend, <rire> il prend 3 des 3 aussi dans sa pacholle, euh, ah, c'est moins drôle, euh, il en prend 2, il en prend 4, du coup t'as 4 filles no pain à 6, ça se tente, ça se, tente. Voilà, ça se tente. on va bien arriver nom de dieu ah, et eh ben ça en tue un autre Je suis content, si je vous avais dit je voulais en tuer deux Bah j'en ai tué deux Voilà. Et voilà, ça nous amène donc à la fin de ma phase de tir J'ai enlevé les Hellblasters Et les deux agresseurs euh, Fin de phase de tir, début de phase de charge Je ne vais rien déclarer puisque comme je vous l'ai dit Si le Scorpec avait le malheur de charger euh, L'unité d'agresseur Je vais me prendre les éradicateurs et, euh, et les Interceptors dans la mouille Donc concrètement avec tout ça en full reroll Ça devient un peu compliqué à tanker et ça peut même me faire perdre ma, ma domination, donc je prends pas ce risque-là, et euh, donc pas de charge. Et phase de morale, bon ben bah t'as perdu, perdu que deux mecs, donc pas de morale ici, les blasters sont full, full kill. Fin de la phase de morale, fin de mon tour, globalement je vais mettre 3 points de domination, je vais remettre deux points puisque je tiens des objectifs dans le no man's land. Et euh, bah le wild westen pour l'instant il, il est toujours intact. Et malheureux, évidemment, je mets 4 points sur le second dernier cron puisque euh, ce quart de table là et ce quart de table là ne sont pas occupés par une unité adverse. Euh, on donne définitivement la main à Max pour son Tour 3. Au niveau du Tour 3 3, et chez Maxou, euh, regarde point comme tu n'en as claqué aucun pour l'instant Ouais bon je, je suis sage C'est à dire qu'en fait tu les, tu les coffres pour la ouais, prochaine partie pour <rire> espérer d'avoir le ouais. double <rire> <rire> euh, Tu vas mettre 8 points de primaire puisque tu tiens deux objectifs C'est ça Tu remets 2 points de bannière On l'a pas précisé mais tu as mis un point aussi à la fin de mon tour Puisque avais ton serment de l'instant tu n'as ni désengagé ni perdu de... Ni raté tes tests de morale Ouais Ça c'est cool Et euh, je te laisse dérouler tes litanix Alors les litanies. et eh ben, il va me falloir un petit dé pour faire les litanies. On va faire avec le chaplain donc donner le plus 1 au tir sur les euh, éradicateurs qui sont juste là, donc sur de plus. Donc s'il est éradiqué, oui, voilà, ils ça sert l'éradication. Et on va mettre aussi donc, le quantique de la haine sur le chaplain, hop il a, a raté pas cette la fois. troisième fois. Ah, ah il y est arrive. -là ouais, là, il, est, il, il est chaud. Yes. Et pour finir la phase de co, euh, le maître de chapitre, donc qui est juste ici, va donner la full relance des touches au Dreadnought, qui est cassé, euh, cassé caché, caché juste là. Voilà, voilà pour la phase de co. C'est un signe du futur pour Dreadnought Ouais, je le sens bien. Alors, fin de la phase de mouvement des ultramarines. Qu'est-ce qui s'est passé de beau Les infiltrateurs n'ont pas spécialement bougé. Des légers replacements pour encore une fois être le plus loin possible d'une charge potentielle des. Euh, des écorcheurs qui sont cachés par là, hop, donc on tient l'objet à un tout petit tout petit point. L'arrière, la backline n'a pas, pas vraiment bougé. Hein, donc Les intercesseurs pareil sont placés de manière à bloquer le, le voile des ténèbres. Voile ténébreux, un truc dans ce goût-là de c'était très bien. Ah bah voilà. ténébreux, c'est voile Il va faire sombre encore. <rire> au niveau, euh, c'est au milieu que ça se joue maintenant. Il faut que j'envoie tout parce que euh, là, je veux le, la contrecharge va être dure. Donc maintenant, il faut piquer. Au niveau des agresseurs, juste ici, donc on en a fait repop 1 avec l'apothicaire. Ils se sont rapprochés euh, du seigneur et on va espérer lui massacrer sa tronche. Euh, les snipers ont bougé, pareil, histoire d'aller chercher quelques tirs d'opportunité Le Dreadnought s'est rapproché, j'avais oublié de le dire mais à la phase de co, du coup je claque euh, un stratagème pour donner le reroll des D1 en... pour les bases à pas. Blesse ou touche euh, Des blesses Ok monsieur Voilà, hop, on a l'apothique et, et tu précises qu'en plus tu l'as regagné ton PC Et gratuit. en plus j'ai regagné parce que ouais, ça, avec l'expert du Codex c'est pas mal, donc ah ouais. le, le, le PC était gratuit, ça c'est cool Tu Ouais mais moi je suis chaud, moi je regarde les, les points de com euh, ici on a donc l'apothicaire qui s'est rapproché pour maintenir les bulles et les fils de pain Le capitaine pareil, on est venu protéger un petit peu le chaplain euh, Parce que bah, ça va commencer à, à pleuvoir de ce côté là Donc on va voir ce qu'on réussit à laver Les incepteurs se sont décalés pour envoyer un maximum de tirs tout en restant à portée de la relique Les éradicateurs, pareil Donc euh, c'est à ce tour-ci où il va falloir laver très fort Sinon la contrecharge va piquer Et puis enfin les terminators, hop juste là sont enfin arrivés. Euh, on rappelle qu'ils sont full full bolter, donc euh, on va on va mitrailler, puis peut-être une euh, avec un peu de chance une une charge à neuf. Euh, on va tenter. Écoute, on est on est joueur. Voilà, voilà pour la phase de mouvement. On attaque les hostilités avec une bonne grosse rafale d'agressors dans euh, Lord Scorpec euh, le fabuleux. Tu ça. vas nous balancer donc 10 des 6. 10 des 6 touche auto. Allez est tiens, ça chaud Ça là. fait cadeau. Ça... ça va brûler. Ils sont forts. Ça va oh, brûler mal C'est pas trop mal. Alors, c'est une pluie de dés de 38 euh, touches auto, donc on va avoir 38 blesses à faire. Euh, c'est parti. Et on voit donc que t'es 38 blesses Moi, et t'as la reroll des partie. as à la blesse puisque t'es dans, ouais. dans l'aura de ton, de ton Dreadnought lieutenant. C'est ça, on est sur du 5 plus, ouais, je là, suppose. Y... Euh, oui, oui, on est totalement sur le 5 plus. Ah, et... et là, il y a 20 dés. Oh là, là, là, là. Sur la première salve de 20 tirs avec la reroll des As, il y a 5 blesses qui passent. Du coup, on a dit qu'il y avait 20 dés, je t'en enlève 2 et je te laisse faire ta deuxième salve de blesses à 5 plus reroll des As. Donc on retient, il y en a 5 qui sont déjà passés. Il y en a 6 en plus qui sont passés, 5 et 6, ça fait 11, j'ai donc 11 sauvegardes. Tu n'as pas de PA, mais comme tu es toujours en Doctrine Tactique, tu es en PA-1 du coup. C'est ça. Ok, donc j'ai ma save à 3 qui passe à 4, j'ai 11 save à 4. C'est parti, 11 sauvegardes à 4 on a dit. Alors, ça nous en fait une, deux, trois, quatre de réussite. Bam, ça c'est de l'échec. Et euh, j'ai un Phil à 5 puisque je lui ai payé la cassette, monsieur. Ah bah bravo. Logique. Ah bah, toujours, toujours un petit peu de musique. <rire> les Phil à 5, oui. j'en ai réussi 3. Il perd donc 4 PV l'animal, 4 PV perdus sur le Lord. Alors, Chapi Chapeau envoie sa petite salve de Bolter. C'est parti dans le score pack. on va essayer d'arracher les deux PV restants. On va essayer. Ça touche à trois. 3, plus. full re bon. C'est bon, ça blesse à 5, full riroll Hey, nope. full fluorirol. Allez, ça se tente. Hey, ouais, c'est pas trop mal. Alors, ça nous en fait 3. donc KPA, moins 2 du APA coup. moins de bah, Je suis sur mon 1 vue A4 globalement. 1 vue A4 de Papa. Ouh. Hop Et Finopein A5, allez réussir moins Et j'en réussis un, hein. il lui reste 1 PV mon ah, monsieur. 1 ah. PV Il tient, il tient, il tient. On va réussir à l'enlever. Alors il reste le chaplain qui a son petit pistolet et puis on a qui qui a un pistolet comme ça là la On a le, lui l'apothicaire. Le, hein. ah, allez bah fais, tirer tes, donc, fais donc tirer tes deux pistolets Allez on va essayer d'arracher les points de vue de la honte allez, donc, 3 du... plus les deux, oh mais c'est pas possible place, Mais c'est reroll parce que ton oh, chaplain oh, oh, oh. Heureusement. Il, il est super ultramarines. Allez on y croit Et eh, ouais. bah, <rire> la reroll aujourd'hui <rire> elle a vraiment pas été efficace hein. <rire> Le Scorpec tient encore, il joue son rôle, il est content euh, Est-ce que tu as d'autres petits tirs d'opportunistes Ouais, des, des petits tirs d'opportunistes. On va avoir le capitaine et son fusil qui normalement, oui, est à 36, Donc ouais, j'ai deux tirs, c'est cool. Il tire à va, je, je suis content que tu mesures quand même si c'était bien. Oh, ouais, à toi. ouais, mais <rire> euh, <je> voulais... <rire> eh non, attends, il a qu'un... Euh, il peut tirer deux fois euh, même s'il a bougé. Ah oui, s'il si a mi portée, il peut tirer deux fois. Oui, bien sûr. Hein. Donc c'est bon. Donc rapide tirs. son arme. Euh, ouais. Ah ouais, bah vas-y. Allez, on est parti. Donc oui. euh, deux plus du coup. Oui. Ah voilà. Ah bah voilà. Force 5. J'ai rendu 6 monsieur. 6, donc toujours 5 ⁇ Ouh Ouh le mec est... Je sera du P 2. Et bah c'est sur mon invue à 4. Allez 2 invue à 4 de réussite, on n'en parle plus. Bim. Bim, c'est 2 damage C'est 2 damage. Eh bah écoute je vais faire... Euh... Je vais faire.. Je, je, je me tâte à utiliser un point de com pour utiliser une reroll sur son invue à 4 ⁇ Allez vas-y, j'utilise un point de com, un vue à 4. Eh ah. ben bah, non, c'est raté. Donc je passe à 5 points de com. Final pain à 5, allez eh ben non, je perds mon dernier PV, euh, il est donc mort. Le Dreadnought s'active, il envoie la purée sur les Destroyers Ophidiens, c'est parti. On est chaud, on est on chaud. On est chaud. Donc 3+, plus oui, mais euh... full relance du coup. Oui, ça fait plaisir. Ah. Et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est à force 6 Force 6, bon J'ai bon de du 5, tu me blesses donc sur du 3, monsieur. Allez, on y croit. Relance D1, et il n'y aura qu'une reroll. Je crois que la relance D1, il se la file pas lui-même. Ah. C'est Laura, c'est comme un lieutenant. Du coup, tu la files Ah bah non, autant unités. pour moi, donc une en moins. Ah si si si, si parce que oui. tu la files aux unités bases et il est lui. Ah bah voilà. Ouais, donc euh, c'est donc bon, j'ai rien dit. Euh, donc euh, c'est sur du 3, on peut enlever les petits 2. C'est Et CPA monsieur, PA 1. Et ben bah, écoute, j'ai donc de la save à 4 qui passe à save à 5. C'est ça. C'est parti. Save à 5. Ah, c'est un bon gros fail. J'en ai donc 1 2 et 1 1 qui meurt hein, et je perds un PV et j'ai donc ça en protocole. Euh, le protocole à 4 plus j'ai passé sur les autres destro, donc c'est sur le protocole à 5. Et bah ben non, du coup j'avais 2 morts et 1 pv. C'est pas mal, c'est pas mal. Les snipers rajoutent leur petite dose et vont aussi tirer dans les destros Ophidiens On va laisser Max faire ses jets de dés, euh, on, on reviendra sur la, les derniers gros tirs qui sont ici. Euh, pour finir sa séquence de tir, on va laisser faire les dés hors champ. On vous fait le petit débrief de savoir qu'est-ce qui est mort euh, suite au jet de dés. Les Inceptors ont bien fait le taf puisque c'est passé, tout est passé, donc euh, chacun d'entre eux m'a arraché méthodiquement un, euh, un destroyer et euh, l'autre a perdu 2 euh, PV. Donc euh, c'est frère, comme on dit dans le jargon. Les Inceptors s'activent, vont balancer leurs 36 tirs dans mes huit pauvres euh, <rire> mes 8 pauvres Flayed Ones. Eh, forcément, 36 euh, City en full reroll des touches, full reroll des blesses, euh, sur du petit Flay Wines. Bon ben voilà, ils étaient là, ils ont fait leur taf, ils ont protégé les, les, les plus costauds de la bande. Donc, euh, bah il te reste des fuseurs pour les infuser. Fuseurs, ouais. ils vont infuser. Un fusée fort. Ça va infuser fort Je pense que ça va infuser très fort, mon bon monsieur. Eh ben, infuse Donc, donc sur les destros qui sont là Je pense que c'est sur les destros. Et ouais. ben c'est parti. Et eux, par contre, ils ont une vue à 5 et j'ai un protocole à 4. <rire> Ouh, <rire> Ouh très tremblé très Allez, on va les voir. Allez, on est parti. Euh, full reroll des touches, full reroll des blesses, je suppose. Euh, ouais. Ou oui, tu es dans si l'aura de... de... de... Ouais, oui. Tu es dans l'aura donc... Euh... Non mais je leur avais donné le ah, oui, en plus. Le... Ouais, et, en plus. Et, et en plus. Et en plus, c'est... Vas-y. Bah, vas bon. ah, bah, allez, 2 deux plus. 2 plus. Bim. Bim. Bim. Voilà, force 8. Ah, sur du 3. On sur du 3 reroll. 3 reroll. Oh, heureusement, dis donc. Je me serais bien passé cette reroll. Bah Aïe, aïe, aïe, aïe. Ça va faire pa 4. J'ai de l'invue à 5 parce que j'ai mon chrono qui a fait le taf. Ouh. Voilà Donc j'en ai un qui meurt, il prend 3 PV dans la moulinette et... Attends, c'est... quoi, c'est 6, c'est... D6 plus 2, hein. ça. Donc forcément ça... Ah ben non, il faut que tu fasses son D6 parce que j'ai des... Non, pas du tout. Sans fou, le protocole, c'est pas un fine pain. Donc tu me l'atomises, c'est sûr. Et maintenant, euh, 4 petits à ⁇ et il revient. Eh <rire> ben non. Donc tu m'as tué un destro dans ce pack là. J'ai bien sauvé à 5 ⁇ à vu. Enfin, nos bons vieux Terminators, vont envoyer leur rafale de fulgurant dans les destro. Allez, on se retrouve une fois que la poussière est tombée. Et avant de jeter les dés, euh, Maxou utilise deux points de commandement, un pour passer le plus un hit sur les Terminators et l'autre parce que ce sont des fils de Gulliman et donc il va gagner la reroll des as. C'est parti, on a donc 20 pruneaux d'Agen sur nos amis les Destro, on se retrouve après. Pour ça, j'ai perdu un PV sur euh, un Destro. Écoutez, voilà. c'était pas fifou. Euh, Qu'est-ce qu'il te reste à faire en tir encore eh ben, Je pense qu'on qu on on a fait le tour. Ça a bien mitraillé quand même. Ça a bien mitraillé. Ça a, ça a fait le café. Pour rappel, euh, Max a arraché le Scorpec qui était là, le Lord. Il a arraché pas moins de 4 Ophidiens Il a arraché un Destroyer classique. Et, euh, et on va passer à ta phase de charge si ouais. je ne m'abuse. C'est cela même. Va... C'est parti pour la charge des dans les Immortels. C'est une charge à neuf, monsieur. Moi, j'y crois. Oui, de toute façon, t'as un point de com. <rire> ah, ah Dommage Allez, paye ton point de com. Allez, façon, moi, je dis ça se paye, il faut y tu aller. Tu as 9 points de com, tu passes à 8 C'est ça. Allez, on y croit. Allez, les filles. Oh, je vois un 5. Bon, 5 et de bah, Tout bon, 4. Tout, tout, tout ce qu'il fallait, c'est parti. Du coup, ça s'envole la charge est validée par l'arbitre de touche et c'est parti pour s'activer euh, piline de 3 pouces, ça tape et... et ça conso Max réutilise un point de com pour faire colère de l'élite pourquoi bah parce que moi je suis objectif sécure et que lui non donc il a tout intérêt à me tartiner définitivement euh, ça te fait 9 attaques qui normalement touchent à 4 mais à 3, tu vas toucher à 3 puisque t'es l'élite et t'es en colère c'est ça et est très en colère ils, très très ils, en colère, chaud patate là donc sur du 3, Allez. il a pas de reroll. non mais c'est pas trop mal Ouais. ça va être de la force 8 et j'ai de du 5 donc c'est sur du re oh, 3 oh, le oh coquin. Coquinou. Allez, on y croit. Et bah tiens, bim. Aïe, aïe, aïe. Je m'attendais à un petit fail. Euh, les gant... Le gantelet, c'est PA-2 ou PA-3 PA-3, mon jeune ami. Eh bah écoute, j'ai de la save à 6. Et autant te dire que je vais faire 3-6 et qu'on n'en parle plus. Ah Non, ils se sont fait atomiser l'oignon. Ils sont morts. Mes immortels sont morts. Et là, du coup, je perds l'objectif. Ça me fait perdre 4 points de primaire sur mon prochain tour. Ça, c'est très embêtant. Et bref, fin du tour, côté euh, et côté Ultramarines, alors là ici j'ai un commandement à 10, j'ai perdu 4 mecs donc c'est bon, j'ai pas de test de co, de toute façon sur les packs de 5 en écran on est relativement serein. Au niveau du scoring, alors bah, là, au début du tour, hein, 8 points de primaire plus les 2 points de bannière, euh, Max va remettre son point de primaire supplémentaire puisqu'il tient les objectifs dans le No Man's Land, donc ça c'est cool. Euh, il va mettre son emprise puisqu'il tient 3 objectifs et plus que moi, donc euh, il va mettre 3 points là-dessus. Et euh, serment de l'instant, il valide deux points puisqu'il est dans le centre. Il valide un point supplémentaire puisqu'il m'a tué un personnage. Et, euh, et puis bah sans doute son, son autre point à la fin de mon tour s'il ne rate pas de test de morale. Euh, voilà pour ça, globalement, euh, on arrive à la fin du tour 3 des Ultramarines et on va passer au tour 3 des nécros phase de commandement, côté Necron, je ne mets que 4 points de primaire puisque je ne tiens plus que mon objectif, les terminators m'ayant subtilisé le mien. Living Metal, euh, j'avais un Destro qui est abîmé, il a récupéré un PV, lui il récupère un PV. Et euh, pour la phase de commandement, bah, globalement, plus 1 à la touche ici, plus 1 à la touche sur les Destro là. Euh, le Technomancien va faire revenir un Destroyer là, je vais utiliser un point de com pour faire revenir un Destroyer là supplémentaire pour faire ma réanimation deux fois. Protocole de réanimation à 4+, plus de lui, sur les destroyers qui sont là. Protocole de réanimation à 4+, plus de lui, sur les destroyers qui sont là. Et euh, globalement, on se retrouve une fois que mes mouvements sont terminés. Allez, phase de mouvement terminée. Globalement, on a le pack de Destro qui est venu ici, euh, qui vient se farcir du euh, Terminator. S'ils ont jamais raison... Ils ont toujours tort, excusez-moi pour cette blague qui n'a aucun sens. Ensuite, ici, je me suis mis en place pour salver comme un sourd, l'idée étant de salver, évidemment, les agresseurs sur ce tour-ci. Donc là, je pense qu'il va falloir potentiellement que j'utilise les deux unités, hein, les, euh, les destroyers et les destroyers lourds, mais c'est pas grave. Eux ont commencé subjectivement à s'avancer pour proposer quelque chose sur le centre pour le tour 4. Euh, eux se sont avancés pour, dans l'idée où je vais arracher eux au tir, bah, je pourrais garder le contrôle sur cet objectif-là et reprendre, euh, reprendre mon emprise. Et ensuite, euh, dernière petite avancée, on a les, euh, les petits écorcheurs qui sont là. Et qui vont se tenter leur charge à 8 sur le petit gazier qui est juste là. Donc on va voir si j'arrive à, à le charger. Donc euh, bon, bah, espé espérons-le. Alors c'est une charge à 9, mais je rappelle que j'ai le plus 1 parce que je suis nohawk. Donc ça fait une charge à 9 qui passe à 8. Euh, voilà pour ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire de plus Oui, j'ai juste un petit peu aussi déplacé les réanimateurs. Eux pour suivre dans ce mouvement-là. Le réanimateur qui suit dans ce mouvement-là. Euh, et puis je pense qu'on a fait le tour. Tout, tout ce qui devait être dit est dit. Je vais globalement euh, commencer par euh, tirer. Je vais utiliser 2 points de com pour repasser la full reroll des blesses sur mes destroyers et salver sur les agresseurs. Allez, 15 tirs qui touchent à deux et qui rerollent les as. Il y a 1, 2, 3, 4 as. Ou il y a 5 as. Sur 15 tirs c'est costaud. Oula, il y a plus de 15 tirs là. Oui, il y a un dé en trop. Eh bien, on en a besoin un qui est touché, c'est pas grave. Donc ici... La reroll des as. <rire> double as, reroll, double as. <rire> y a pas okay, euh, C'est de la force 6 sur de l'enduit 5. Donc je vais, à 3%. Je plus. vais faire une petite physio. Ah bah donc je blesse à 4. 4 Oups. ouais. Ok, donc il y en a 4 qui passent. Et le reste c'est full reroll. Allez les gars, on y met du sien. 1, 2, 3, 3 de mieux. C'est pas fifou, fifou. Euh, tu as ça de sauvegarde à 5+, plus, mon bon monsieur, puisque euh, tu, tu, tu es méprisant vis-à-vis -vis de, ouais, ouais. vis -vis de mon arme. Comme ça, moi. Oh, bah, je méprise pas beaucoup quand même. Ouais, hein. On n'est pas sur un gros gros mépris, <rire> ouais, effectivement. Euh, C'est parti, je pense que tu es toujours dans l'aura ouais. du film No Pain, donc on va se retaper la séquence. Euh, on va la faire hors cam et on se retrouve une fois qu'on l'a fait. Et Donc ça fait 2 morts et 2 pv J'ai pas, euh, pas été fifou sur les nombres de D3 Mais bon Max a été gentil Il a pas été fifou sur le nombre de 6 non plus <rire> ouais, Donc voilà Du coup bah, ça va me faire activer le, les destroyers lourds Comme je l'ai dit bah, ça va partir là dedans Les destroyers bon. lourds c'est 3 tirs qui vont toucher sur du 2 Grâce à notre armée le tétrarque et qui vont rire les as Bim Allez pas d'as rerollas, as merci euh, T'es toujours en physio donc je te blesse sur du 4 euh, Je vrai. vais utiliser un pc pour qu'il y en ait une qui blesse auto et euh, là c'est sur du 4, et ben voilà c'est génial, c'est GG. Euh, save à 6 mon bon monsieur, puisque tu me méprises. J'en ai combien T'en as monsieur. une. Et voilà. Ok donc il prend 3 des 3. Et puis comme je sais que t'as à cœur de faire tes fino Pain à 6, bah tiens, tu nous feras euh, 6 et 2, tu feras 8 Finno Pain pour ces 2 PV restants. Bon ben bah, j'ai pas plus de tirs que ça hein, Mais j'ai mes packs de Destro et après c'est fini J'ai les tirs de pistolet sur les CryptoCR mais ils ont Advanced Donc ils peuvent pas tirer Là ici j'ai pas de ligne de vue avec mon, mon réanimateur Et puis après bah, j'ai pas de portée euh, J'ai un tir avec le tétrarque, Un tir avec le Chrono etc Mais c'est de la courte portée Ah j'ai peut-être le tir avec le Chronomuncer, Avec le technomancer que j'ai pas... pas vérifié Je vais regarder ça En tout état de cause on... je vais même pas le faire Parce que ça pourrait m'enlever une distance de charge éventuellement euh, Je vais vérifier quand même Et puis je vais attaquer mes charges Phase de charge, complètement obvious ici, je vais charger sur les Terminators, on va faire juste le dé pour favoriser le placement, c'est une charge à 3 qui passe à 4 du coup, mais bon ça passe, c'est pas un souci, euh, ensuite ici j'ai mes destroyers ophidiens qui vont charger dans les agresseurs, euh, donc c'est parti, là il nous faut un petit jeu, correct, si c'est un 7 ça sera largement suffisant puisqu'on est tous sur l'objectif, donc là c'est cool, et après j'ai surtout la charge là-bas, euh, charge à 9 qui passe à 8 avec mes... Flayed Ones, et ben, bah, Flayed Not Ones, euh, je vais utiliser un PC et je vais la relancer. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, je veux un 3. Et ben bah, non, c'est un fail. Donc, bah, les Flayed Ones reposent en paix, ils ont raté leur charge. Euh, eux ne peuvent pas charger puisque je les ai fait advance. Et donc, ici, bah c'est passé. Et, euh, Alors, je tenter... globalement, je vais m'activer ici en premier. Je vais utiliser mon stratagem Novok pour rajouter une attaque. Euh, donc, là, en gros, on a ici les 3 mecs qui attaquent avec les, euh, les fauchons d'hyperphase. Donc j'ai 3 attaques sur le profil Plus une avec le Fauchon Plus une avec le stratagème Novok, X3 Et ici j'ai les 3 attaques du, de la Faux d'Hyperphase euh, Donc 3 attaques plus 1 avec l'attaque Novok. Ici ça va taper à force 6 Donc je vais le, je vais le blesser sur du 3 plus Ici ça tape à force 8 Donc je vais le blesser sur du 2 Je vais toucher sur du 3 Reroll les As Ça c'est pour tout le monde pareil Ok Donc ça c'est la petite Reroll Allez Ça c'est la pression ça Ok oh, donc ça c'est good ouais. Et maintenant, c'est sur du 3 pour les blancs et du 2 pour les noirs. Ici, c'est PA-3 qui passe à PA-4, que tu redescends à PA-3. <rire> Donc c'est de la vue A5 et c'est de la vue A5. voilà globalement, okay. tout à euh, vue à 5, ouais, tout vue à 5. Euh, Ce que tu peux faire, c'est que tu vas mettre... Alors eux, c'est 2 damage et eux, c'est 3 damage. Donc fais-moi les 3 damage en premier, s'il te plaît. Ah. Euh, non, non, non, fais-moi les... ceux-là en premier. ok Donc si tu veux utiliser du point de commandement pour retenter une sauvegarde, faut que tu les fasses un par un. D'accord. Donc tu les lances tous euh, pou, pou, pou, pou, ouais, 5 plus, ouais, vu la ouais, quantité, on... je vais tout faire. Ah ouais. ah Allez, on y va on y Moi, croit. Fou. Ah bah, pas si fou que ça. <rire> Alors il me faut deux blesses passées pour tuer un mec, donc je tue un 2 et 3 mecs. Donc euh, le 5 et passe. Et là, du coup, tu peux les faire une par une si jamais tu veux te tenter encore euh, une save. Là, ça, ça te tue potentiellement un mec, un mec, un net. Allez, on y croit. Allez, un eh ben, mort. Voilà. Euh, non, on va pas tenter... Euh... Pas tenter la reroll ouais. Et le dernier Hey. Hey. Hey. Hey. Et donc du coup, t'en eh a un qui survit Max utilise 2.com pour me voler le corps à corps Il va mettre ses 9 attaques de gantelet Qui touchent à moins 1 C'est ça, donc à 4+, plus, du coup On oui. y croit, ça serait bien de faire du gros dégât Je m'en passerai bien Et c'est oh pas mal là du tout là, là, là. Donc force 8, tendu 5, ça va être sur du 3+, plus. Oh le désespoir, Allez, là, tu, vas tu vas me le défoncer ah, C'est moins bien De ouais, toute façon, c'est à moins 2 c'est PA, même moins 3, je crois. Euh, euh, j'ai une temps save à 4, euh, du coup, j'aurais pas de save. PA moins 3. PA moins 3, eux, ils ont une save à 4 de base, du coup, j'ai pas de sauvegarde. Euh, par contre, c'est combien de dégâts C'est 2, donc tu en as 3 qui passent. Du coup, tu m'en tues 1 et tu m'enlèves 2 PV sur un gars. Il m'en reste 1, il y en a un qui survécu la réponse du berger à la bergère, donc du coup je vais m'activer. Euh, désolé, la, la figue est pas easy, mais je l'ai pas. C'est celui qui a évidemment le, la faux d'hyperphase, celui qui tape à dégâts 3. Euh, donc il a 3 taquets à dégâts 3 et il a deux petits taquets euh, classiques. Je vais toucher sur du 3 et surtout je reroll les as. Euh, J'en ai une qui passe pas. Il me reste un point de commandement. Il me reste un point de commandement. Euh, je me tâte Je claque mon dernier point de co pour la relance Oui ça passe J'ai fait un 6, ça casse une touche supplémentaire Mon, mon, mon, mon bon monsieur ah bah alors.. On va quand même se servir des règles de nos petits quoi Donc ici ça casse une touche supplémentaire Et euh, c'est parti Là je tape à force euh, Oui bah, je te blesse à 3 en fait hein. De toute façon j'ai pas, pas le palier qui va bien euh, Donc euh, c'est parti pour la blesse à 3 plus euh, Je serre les fesses Alors ça c'est un fail, ça c'est un fail, ça mon brave, ça picote, c'est de la PA-4, euh, moins 5 euh, Puisque j'ai une PA-4 de base et euh, je suis novoc, donc PA-5 Et euh, je suis content, donc en gros ça, tu, là, tu me descends la PA-5 à PA-4 ouais. Du coup si je dis pas de bêtises, t'as pas de sauvegarde avec et elle Et tu dis pas de bêtises Donc c'est du 3 damage flat, ça t'enlève euh, les deux on va tenter les fin no pain. Euh, on va tenter les fin no pain. C'est du 3-flat, donc vas-y, bah, 3-3. Par 3-3. Par ouais. Allez. Pour le, le, la première. On y croit, allez les, les gars, c'est le moment. Il y a 1-6. Donc du coup, t'as as annulé, on va dire, une blessure potentiellement, t'auras en fait 3. Ouais. 3 sur la, la deuxième. Allez. Il te faudrait 3-6 pour la réussir. Non. Ouais, Et là, c'est sur le dernier. Est-ce que tu sauves le petit dernier Allez. Eh oui! Oui, alors du coup, il faut qu'on t'a pas passé, mais il y avait les deux blesses de. Il y avait le... une, blesse, euh... une blesse en rose qui était passée. Eh bon, l'a fait. Et euh, celle-ci, elle est que PA-1 qui passe à PA-2, mais vu que tu me l'as réduit de moins 1, donc c'est une save à 4. Une save à 4. Euh, non, mais, euh, euh, euh... Oui, t'as pas fait la sauvegarde à ouais, donc donc donc gueule... save à 4 la déjà? Sauvegarde à 4, c'est bon. C'est réussi. Donc euh, en gros, il survit à 1 PV. Il y en a ça. un qui survit à 1 PV. Donc notre ami qui est ici, qui a survécu, il a un commandement de 9, mais c'est un ultramarine, il a un commandement de 10, il a perdu 4 potes, donc il est relativement serein sur ses appuis, il reste ici. Lui par contre, il a un commandement de 8, qui passe à 9, passe à un ultramarine, donc sur un 6, il rate son test de co. comme il y a eu 4 copains co co co co morts. On y croit, on y croit. Allez crois. le 6, oui ah, c'est dommage, eh bah, ça tient au moral, donc en plus tu vas pouvoir mettre ton point de serment de l'instant, puisque tu n'auras pas raté le test de moral. En tout état de cause euh, Moi j'ai quand même plus de figurines sur cet objectif là que toi Du coup je vais quand même avoir cet objectif là Et mettre mes deux points de primaire supplémentaires euh, ici on se le conteste puisque je rappelle que le plasma site ne compte pas pour le contrôle des objectifs donc on est 1 et 1 ah, euh, du coup il a personne mais du coup ça me met pas d'emprise c'est surtout ça qu'il faut noter euh, Et euh, au niveau des secondaires donc je ne mets pas l'emprise euh, Lui survit donc ça me fait perdre 2 points sur ce quart de table là donc je mets que 2 points sur mon secondaire Necron Et pour l'instant mon wild Westend est intact Il est toujours à 15 points Donc euh, on arrive ainsi euh, sur la fin de mon tour 3 et on va passer au tour 4 côté ultramarlin Alors début du Tour 4, côté des Ultramarins, tu es à 5 BC, tu passes à 6. C'est ça. Oui, euh, tu mets 8 points de primaire puisque tu tiens toujours tes deux objectifs. Tu ouais. mets 2 points de bannière parce que tu es content. On t'a rajouté aussi ton point puisque tu n'as euh, pas raté de test de morale. Alors à la fin du Tour 3, euh, nous sommes à 35 points pour les Space Marines c'est 27 pour les Necrons. Cependant, j'ai quand même toujours 15 points de secondaire sur mon Wild West End, Donc en vérité, sur le papier, on est à 42. Pour les nécrons et à 35 pour les Space Marines, donc léger avantage pour les Necrons. Maintenant, euh, quand on voit la configuration de la table, il est clair que le centre est perdu euh, puisqu'il a son maître de chapitre qui va lui donner son aura d'objectif secure et que je n'ai pas d'objectif secure pour venir contester ça. Donc, il va avoir un drain out objectif secure sur l'objectif du centre et ça, je ne peux définitivement pas le gérer. Après, je me retrouve en difficulté euh, dans mon propre, un petit peu dans ma propre zone, puisque mes destroyers Scorpec, avec leur charge à 4, enfin à 3 qui est passé à 4, euh, n'ont pas pu tous rentrer dans le décor, et du coup je me retrouve avec des Scorpec qui sont visibles depuis l'extérieur du bâtiment, notamment par les interceptors, donc je sais que je vais me prendre une grosse salve de tir, ça c'est compliqué. et autre fait compliqué, bah c'est que mes dépeceurs ont raté leur charge à 8 et euh, du coup euh, là je vais être en difficulté aussi parce que je vais pas pouvoir venir chicaner euh, ce flanc là. Et le reste de mon armée est très très en retrait. Donc en fait je me retrouve dans cette configuration où mes unités un petit peu qui occupaient le terrain sont en difficulté et euh, mes unités juteuses sont mes Wild West End. donc les exposés me feraient perdre des points. Ça va donc être une, partie, une fin de partie, une late game qui va clairement être en faveur du Space Marine, sauf si Max fait des erreurs. Donc mon but, ça va être bah, d'essayer de, de, de, de le pousser à la faute, de le pousser à l'erreur pour continuer à gratter des points et à rester devant sur le scoring. Du coup, pour la fin de phase de mouvement ultramarine, qu'est-ce qui s'est passé On a bougé les infiltrateurs qui euh, fuient depuis tout à l'heure, mais là, va falloir qu'ils soient un minimum efficaces, donc on va essayer de déglinguer quelques écorcheurs. Ils sont venus, euh, Les snipers sont venus soutenir l'effort de guerre, donc euh, je pense pas tout lui laver, mais si on peut réduire un petit peu le pack pour réduire l'impact, ça peut être pas mal. Ici, on a essayé de se repositionner encore un petit peu, toujours éviter le, le voile des ténèbres de l'ombre, de la nuit. <rire> <rire> Quelque chose comme ça mais en tout cas c'est sombre euh, Les intercesseurs euh, ici aussi se sont euh, replacés pour euh, limiter euh, les FEP Et puis là on arrive à l'avant dernier tour euh, Donc on est au T4 il faut, euh, faut que je fasse une dernière fois du dégât Pour essayer de, de scorer un peu Parce que le T5 on va y aller euh, yolo phase de tir, euh, nos bons vieux infiltrators vont envoyer une petite rafale dans les Flayed Ones C'est parti on se retrouve une fois que la poussière est retombée et euh, ces petits gars ont un joli petit fail de leur part, ils ont enlevé un pauvre dépeceur. Donc pour bien viser. Ah, les snipers, eh ben, ils snipe sur les dépeceurs. Sur un joli doublas à la blesse et c'est donc un gros fail pour les snipers. Merci d'être venu. Allez les fufus qui partent dans les destroyers, c'est parti, on se retrouve une fois que ça a fufusé. Les fuseurs m'avoine ma 3 destroyers et je me foire complètement sur les protocoles donc il euh, n'y a personne qui se relève. Ça c'est bien ballot, et maintenant c'est le Dread qui va aussi mettre sa séquence de full ratata dans les Destros. Autant les Fufus ils ont fait le taf, autant le Dread eh ben, il a été tanké donc euh, il se passe rien sur les destroyers. Allez la grosse rafale maintenant ici qui va partir dans la destroyer. je me suis positionné comme un gros flanc. Et j'ai laissé une ligne de vue sur mon, mon petit bout d'épée. Donc c'est parti, euh, ils sont 6 et ça balance combien 36 tirs du coup 36 tirs. Allez, oui, c'est parti. Monsieur. Et on full les reroll des touches, full reroll des blesses puisqu'ils sont dans l'aura de Papa Gaillot. Et notre camarade est tout seul puisqu'il s'est fait laver 3 copains et euh, bah, sur les... Les 9 protocoles à 4+, bah encore une fois, il n'y en a pas un seul qui a voulu revenir, donc euh, ben, bah... bah, ils ont fait le taf les petits gars, ça c'est du bon Ultramarines Et il y a le Terminator qui, euh, qui s'est échappé, qui était au corps à corps, on a oublié de dire. Oui, euh, avec la balise de téléportation. Ouais. Il s'est ninchave, chave comme on dit dans le jargon. Petite phase de charge maintenant qu'on a fini les tirs, des infiltrateurs énervés vont charger des Fade One. C'est une charge à... 5 Et c'est beau Et c'est beau, ça sort. Allez c'est parti, c'est la bagarre. C'est parti, hop là et petit taquet des infiltrators dans les Flayed Ones, c'est parti, c'est parti mon Maxime plus, Oh, ils s'envolent oh, les mecs, ils sont chauds C'est les gouttes ah, beurre, ça. Ils sont attaqués. taquet. Dans ce cas, attendu combien, les petits Régolos Euh alors, du 4 à un moment. Eh bah ben, allez, 4+, plus, faut être chaud encore. Allez, là, ça y va 4 des Flayed Ones. Et hop, il y en a donc 1, 2, 3, il y en a 4 qui meurent et mon petit protocole sur du 5. J'en ai 4 qui meurent et 1 qui revient en vie. Donc on va, on, va, on, va, on va montrer comment on reprend un objectif à son adversaire en faisant des ripops, ça va être génial. Donc là en gros j'en ai 4 qui meurent et j'en ai un qui ripop donc je vais enlever ces 4 là. Pof Ici eux sont morts. J'en ai un qui ripop donc il va venir se caler ici en cohésion d'unité de son copain qui est là. évidemment Et euh, je vais m'activer. Allez c'est parti, 15 taquets, qui vont toucher sur du 3+, mesdames et messieurs. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Et ça non plus. Et j'ai de la force 5 puisque je suis Novak, ça c'est cool, et de la pa 2 puisque je suis Novak, ça c'est cool. Euh, donc c'est parti sur du sur du 3, et donc bah, t'as ça de tu save, sais, du coup à pa 1 comme tu es méprisant. Et bah voilà. Et euh, du coup ça y va 4 pour toi là-dessus. Ça il va 4, allez on y croit. Et bah c'est beau t'as... pas trop mal. Un mort, un PV. Ah allez. Il, qui, qui, qui meurt, il, qui qui un PV Et bah écoute, euh, c'est lui qui va mourir. Poc. Okay. Et c'est lui qui a un PV. Ah mais attends j'ai le gantelet, tant que j'y pense, donc j'annule ouais. une sauvegarde loupée. Bah t'as le PV en fait, c'est un ta... ah mort en fait. PV. As Allez, cassé. Fait donc, Ok en... donc euh, en faisant un petit move de, de conso, ça me permet de venir mettre deux figurines sur l'objectif. Alors il y a clairement une petite erreur de micro de la part de Max puisque c'est des, des troupes et il aurait pu assez allègrement en fait avoir cette figurine, celle-ci la dernière qui, avait, qui était à reculer d'un demi-pas et qui avait un petit pied sur l'objectif. Comme il est Objectif Sécure, je ne pouvais pas lui prendre. Là, en l'occurrence, il n'est pas Objectif Sécure. Enfin, il... il a un sniper sur l'objectif, mais qui n'est pas Objectif Sécure. Moi, j'ai deux figurines sur l'objectif. Ça veut dire que je vais lui reprendre l'objectif. Point scoring du fin Tour 4 pour les Ultramarines. Globalement, notre ami Max va mettre deux points de serment de l'instant, puisqu'il est ici. Il a désengagé avec eux, donc il ne mettra pas son point pour le nom des engagements. Il n'a pas tué de véhicule ou de personnage, donc en gros, ça va caper deux points pour son serment de l'instant sur le Tour 4. Il perd son emprise... Avec la manœuvre là-bas de micro qui a été un petit peu mal agencée. C'est une arnaque c est, c est, Il s'en rappellera pour la prochaine. Tu fais U et, euh, et, puis euh, et puis voilà, on est bon. Hein. Et les deux points de vis. Euh, et, et, et Oui, si, si, tu, et tu mets deux points de primaire bis, effectivement, puisque tu as un objectif dans le no Landman Sand. Euh, on notera qu'au prochain tour, tu n'auras que un point de bannière sur ton tour 5, puisqu'il ne te reste plus que cette bannière-là d'active. Euh, voilà pour ça. Et on passe immédiatement à mon T4. Alors, phase de commandement les amis, euh, je récupère un lourd.com. Euh, le réanimateur qui est ici, il va donner son protocole à lui. Le réanimateur qui est ici, il va donner le protocole à 4 sur les destroyers qui sont là. Le tech qui est ici, le technomancien, il va donner. Euh, il va faire ripop un gars ici. Et je vais voir si j'ai la portée J'utiliserai mon point de com pour utiliser sa capacité Maintenant, de... non, non, ils sont full, je dis des bêtises Donc pas besoin euh, Donc lui, comme je vous l'ai dit, réanimation là-dessus 5 plus 1 vue euh, Dans l'aura du chronomancer, ben, c'est limité Donc ça va être sur ce pack-là euh, Le Tétrarque plus 1 hit sur le pack de destroyer lourd et, euh, et je vais mettre aussi Le plus 1 hit sur le pack ici Hop, de... le petit destroyer supplémentaire Je viens le poser là Et, euh, et puis là pareil, sauvegarde de couvert hein, Sur eux, la même, même manœuvre je pas l'équipe qui gagne. Alors, clairement, avec la manœuvre ratée des infiltrators sur les Flight Ones, euh, Max vient de créer une grosse ouverture en termes de jeu, parce qu'il va créer un delta de score. Je m'explique. Euh, en ne mettant pas un pied sur son objectif, le problème n'étant pas la charge, le problème étant la micro et le fait qu'il n'ait pas pensé à rester sur l'objectif, euh, il, il se soustrait 3 points de domination, il se soustrait... 1 point de bannière qui va perdre et en plus il me rajoute quatre points d'objectif primaire donc en gros il vient de créer un delta de 8 points sur euh, sur euh, sur cette, juste ce positionnement d'un socle ce qui est assez euh, assez représentatif de l'importance de la micro en termes de jeu donc je vais essayer vraiment de capitaliser sur ça parce que ça permet de vraiment rééquilibrer le score et donc là il va maintenant falloir me contenter de, de s'abonner entre guillemets de sécuriser mais while we stand, et puis bah, d'essayer de, de, de sécuriser les objectifs que je peux sécuriser. Ok, fin de phase de mouvement. Donc là, ben, euh, je suis sur mon tour 4. On fait, là, c'est beaucoup de placements. Euh, notre camarade qui est ici il tient son objectif, il est venu, euh, il est venu se cacher, hein, clairement. Le, le réanimateur Canoptech, on va voir ce que font mes destroyers lourds que j'ai mis en position pour pouvoir sniper et tirer là-dedans. Euh, le cas échéant, il viendra potentiellement charger là-dedans pour vraiment pour embêter, là c'est le but, c'est d'embêter, euh, de forcer au désengagement, lui enlever des points de serment de l'instant, de lui rabaisser un peu sa, sa capacité de tir, donc à voir, voir ce que je vais faire. Euh, ici j'ai fait courir mes deux, ils ont même pas couru je crois, ils avaient juste... ils avaient pas... le but était juste de me poser sur l'objectif, l'intérêt étant d'empêcher Max de mettre une bannière à son tour 5 parce que c'est potentiellement bah, deux points en plus, euh, un point en plus du moins, mais euh, là, du coup, il ne mettra pas la bannière. Alors, il a, il a évidemment l'objectif au centre, puisqu'il est objectif sécure grâce à l'aura de son euh, Rit of War, mais, euh, mais peu m'importe, puisque là, l'objectif, c'est vraiment juste de lui empêcher de mettre une bannière, donc de lui empêcher de gagner un point de victoire. Voilà, euh, ensuite, de ce côté-là, euh, bah, j'ai reculé, hein. ça, ça c'est une unité de Wild Westen. donc euh, eux ont reculé euh, le plus possible et euh, se sont mis à portée de, de nos camarades-là. Euh, L'idée étant de mettre surtout les fuseurs dans le, dans le vent, et euh, voilà, Les flayed one ont évidemment désengagé puisque euh, comme on est euh, on était potentiellement sur une deuxième phase de corps à corps bah, C'est les infiltrateurs qui auraient tapé en premier et il a clairement les capacités de m'enlever 3-4 infil... flayed one Voire peut-être même l'unité et surtout de se repositionner pour corriger son erreur de micro Donc ça on, on ne lui permet pas euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et j'ai utilisé mon voile du temps et j'ai fait TP mes destroyers ici de façon à tirer dans les infiltrators pour soustraire en, en gros hein, des unités objectif sécure euh, potentielles sur, sur cette unité là euh, voilà et dernier point bah là on, je garde cette unité là en réserve, euh, en réserve pour euh, le tour 5 pour venir gérer le centre il n'a plus beaucoup d'unités au centre donc ok séquence voir. de tir terminée alors j'ai réussi à enlever un, euh, un interceptor avec mes, mes trois pruneaux euh, voilà, bah parce qu'il est... il réduit la PA de moins 1, et il est dans un couvert, hein, donc euh, même si j'ai PA-4, en fait c'est comme si j'avais que PA-2, et je pouvais pas me permettre d'utiliser mon point de com pour, euh, pour ignorer le couvert, là, il faut que je garde mon point de com. Euh, voilà. Par contre les destroyers qui sont là-bas ont lavé les 5 infiltrators, ça c'est bien, enfin ils étaient plus que 4, ils ont les 4 infiltrators, j'ai dû enlever un petit PV là avec le tir du, du chronomancer, et, euh... et j'ai enlevé aussi un PV sur les agresseurs, non, avec les tirs de, de pistolet, je sais plus, non j'ai raté. Euh, non, il y a, le, film non, il y a le fin, non pas une note exacte. la petite qui a fait son taf. Euh, donc voilà, concrètement, ce que je me tâte à faire, c'est envoyer une charge, je vais le faire d'ailleurs. Je vais te charger avec mon, mon réanimateur canoptech là-dessus. Euh, ah, donc non, après réflexion, je ne charge absolument pas les agresseurs, ça n'a aucun intérêt. Puisque j'ai déjà ma domination donc euh, pas, pas, pas d'intérêt à aller charger l'objectif du centre en revanche si je viens que je charge les agresseurs certes je vais les tuer mais derrière en fait je vais pouvoir lui offrir des cibles sur les éradicators éradicators desquels j'ai bien pris soin de me mettre hors de portée avec les deux packs de destroyers donc en gros eux, eux ils ont pas de cible potentiellement ils auront évidemment ça en cible quand il désengagera au prochain tour mais ça on s'en fout hein, ça, ça n'a d'intérêt que, que rien si ça lui filera un point de véhicule d'ailleurs mais, euh, mais du coup ça n'a pas d'intérêt de, de donner cette unité là qui sera un, un bon répul un bon répulsif à la fin de, la fin de mon, mon tour 5. Donc voilà, je n'ai chargé que ici, je suis arrivé. Là, je me suis bien mis en dehors du cratère pour éviter d'avoir le moins de la charge. Et ensuite, sur mon mouvement de peeling, je m'active. et Je vais venir me foutre le plus au milieu dans sa mouille. Évidemment, comme le décor est pas total, C'est du décor Games Workshop, donc c'est pas du tout adapté au jeu. Voilà, en gros, on sait qu'il est là. Je vais le mettre sur le côté là pour. Voilà. Et je vais taper avec mon 4 tech réanimateur, mon gars. Allez Ok, c'est génial, j'ai tapé, ça n'a rien fait. Et donc, Max va pouvoir peeling et puis taper en retour en espérant pas mourir. Ok, j'ai donc perdu un PEF sur mon réanimateur, ce qui m'amène à la fin de ma phase de corps à corps et on fait le débrief de ce tour. Ok, alors au niveau du scoring, globalement je vais mettre mon emprise puisque je tiens 1, 2 et 3 objectifs plus que mon adversaire, puisque lui, il en tient 2. Je rappelle que ses agresseurs sont objectifs sécures. Je vais mettre 4 euh, points sur les cartes de table Necron, puisque ce quart de table-là est inoccupé. Et euh, celui-ci, pareil, puisque l'unité n'est pas entièrement dans le dans, dans mon quart de table. Donc, euh, donc voilà pour ça. Et ensuite, et ensuite euh, bah, le Wild we stand. pour l'instant, j'ai toujours 15 points de Wild Weest End. Euh, et euh, bah, globalement, voilà, on a fait le tour. Je mets 2 points d'objectifs primaires supplémentaires. Petit correctif après vérification, comme c'est vrai que ici on avait fait des pilines un peu, un peu, un peu houleux parce que le décor est pas du tout adapté. Euh, il peut, il pouvait clairement passer toute son unité dans, dans ce quart de table là, donc on, on le valide, on me, on, on m'invalide mes deux points de quart de table nécron sur sur ce quart de table là. Phase de commandement, Max regagne un PC. T'étais à 6, tu passes à 7. C'est ça. C'est beau. Euh, tu mets 8 points de primaire puisque tu tiens cet objectif-là et celui-ci. Tu mets ouais. un point de bannière puisque t'as encore une bannière ici. Ouais. Tu vas pouvoir jeter tes lititi, tes litata. Litani, bah, le quantique de la haine. Est-ce que t'as la haine Oui, il a la haine. Et puis il va mettre le plus 1 au tir bah, sur les. Euh, sur qui Sur les. Bah, il va pas y avoir grand sur, sur le dread Sur le dread euh, non, sur les Inceptors. Sur les Inceptors euh, Pardon, les. In ah euh, Les Éradicators Allez Ça mérite un as. Allez, on est beau. C'est bon, c'est Le capitaine va donner la full relance au Dread. Yes Et puis, euh, et puis voilà, ça va être la, phase, la fin de phase. Alors, fin de phase de mouvement des Ultramarines pour le tour 5. Donc, qu'est-ce qu'on a On a les Inceptors juste ici qui sont venus chercher l'objet et qui vont essayer de balancer quelques derniers pruneaux et pourquoi pas faire une petite charge là pour récupérer l'objet, les éradicateurs ont bougé vers le Canoptech euh, sarcophage machin truc pour essayer de, de le fumer on a, du coup au centre on a, ben, on a foncé, hein. maintenant faut essayer de tenir et marquer, marquer des points donc on a envoyé le dreadnought le, chef, euh, le maître de chapitre, on a fait repop un agresseur avec euh, l'apothicaire et il y a même le chaplain qui est venu soutenir l'effort de guerre, le chaplain qui est caché juste là sous le bâtiment et donc euh, pour là-bas, on a les intercesseurs qui sont venus euh, récupérer l'objet avec l'objectif sécure, on va voir euh, s'il y a moyen de le tenir. Les, euh, les snipers, pareil, et puis le petit terminator euh, qui était parti et qui revient, euh, pourquoi pas faire une petite blague, ça serait drôle. Ok, phase de tir, ça commence par les gros tirs de fuseur dans le canop-tech. Tech il y avait, et canoptech il n'y a plus. Ensuite ici, on va avoir euh, de ce côté-là de la map, on a nos 5 lourds dépeceurs euh, qui vont euh, manger les tirs de bolter ici. Potentiellement les tirs de sniper ici et si jamais il y a du rab, il <rire> y a encore le fulgurant de tonton qui est juste là. C'est parti pour la salle. Des peceurs, il y avait, des puceurs il y a plus euh, globalement. Euh, bah, en même temps c'est pas fait pour tanker euh, la saturation. Ok donc ici on va avoir les agresseurs qui vont pouvoir taper là-dedans, euh, le dread qui va pouvoir rafaler là-dedans. Euh, globalement aucun intérêt supplémentaire à enlever ce réanimateur là puisque de toute façon euh, il ne servira plus à rien dans la partie. Euh, ici euh, la gatling sera pas suffisante pour enlever euh, les destroyers, donc en fait il a tout intérêt à juste enlever les unités qui sont le plus proches. Ici, on envoie une jolie salve de, euh, de beaucoup de tirs, de 30 tirs, qui va partir là-dedans. Euh, évidemment, il avait le moins 1 à la touche, puisqu'il désengage et il tire, mais il utilise un stratagème ultramarine qui lui permet de ne pas avoir de malus. Il va donc pouvoir toucher à 3 et il est en full reroll, puisqu'il est dans l'aura de son chaplain. Full reroll des touches, full reroll des blesses. Allez, c'est une grosse salve de dés, on se retrouve juste après. Moi, je vais utiliser mon dernier point de com pour te mettre moins 1 à la touche. Ah bah bravo Ah bah bravo Moins 1 la blesse, pardon. Ah à alors, à petit bravo. point de situation, j'ai pris une belle rafale dans la trombine. On rappelle que ces gars-là, en plus, ils ont sucer du point de com, puisque ils sont en full doctrine, donc PA -2 du coup. Euh, j'ai perdu trois mecs et il y en a un qui a pris deux PV. Et sur mon protocole de réanimation, sur les trois mecs perdus, j'en ai deux qui sont revenus. C'est cool. J'ai réussi six euh, protocoles sur neuf, ce qui m'a permis en fait d'enlever trois euh, qui étaient là et d'en faire revenir deux et j'ai gagné un petit peu d'espace pour potentiellement venir taquiner ici euh, sur mon sur mon T euh, sur mon T5. Ok, on a fini la phase de tir et on va passer à la phase de charge. Et ces bons vieux interceptors vont charger mon destro qui est derrière. C'est une charge à 3. Pas de doublasse. Allez, c'est bon. bon, ça s'envole. Et ici, les agresseurs vont bien évidemment tenter la charge sur les destroyers pour me ralentir sur mon tour 5. Avec le plus de la charge, normalement, ça se passe bien. Ça le fait. pour oh, large. Donc, c'est parti. Deux phases de corps à corps. Les agresseurs sur les destroyers, juste ici. Et ensuite, les, euh, les interceptors. Peu importe l'ordre, de toute façon. Je n'ai pas de point de com pour reprendre le corps à corps. On se retrouve euh, après les séquences de bagarre. Et du coup, bah, les agresseurs ont fait un, un jet de touche à 4+, assez insane. Et euh, je me suis fait complètement défoncer l'oignon. Voilà, il faut le dire ce qui est. Euh, j'ai perdu donc mes 4, euh, mes 4 destroyers. Ça, c'était pas prévu dans le plan. Ici, si, bah, ça n'a pas été aussi glorieux. Donc, euh, donc euh, bah, il m'a rien fait. Et moi, je lui ai mis des gros coups de faux d'hyperphase. Et j'ai arraché un mec. Voilà, et ça nous amène globalement à la fin de ton tour, si je dis pas de bêtises. Ça, mais... Allez, on va le débriefer. Alors, fin du très bon Tour 5 de Max, puisqu'on est sur une performance ultramarine de fan game assez incroyable. Euh, on va avoir une domination, qu'il n'est qu pas sur 1, il n'est pas sur 2, il n'est pas sur 3, mais il est bien sur 4 objectifs. Qui plus est en plus, avec un Dread Objectif Secure Full PV en plein milieu, ça c'est un peu complexe. Euh, en plus donc en plus de mettre sa domination, eh bien euh, il tient les objectifs dans le No Man's Land, ce qui veut dire qu'il va mettre 2 points de primaire bis. Serment de l'instant, deux points puisqu'il est dans le centre de table, un point puisqu'il a tué euh, un véhicule qui était mon réanimateur et potentiellement un point à la fin de mon tour supplémentaire si jamais je ne lui fais pas euh, rater le test de morale, ce qui risque peut-être d'être un peu compliqué, hein, on ne se cache pas. Et euh, voilà, on a, fait le, on a fait le tour au niveau du scoring. Les bannières, il en a plus qu'une, ce qui va lui permettre, j'ai du mal à croire que j'arrive à contester cet objectif-là, il va réussir à remettre un point à la fin de la partie puisque cette bannière-là va rester la, après son tour 5. Euh, et, euh, et ben voilà on a fait globalement le tour au niveau du scoring euh, Moi je vais attaquer mon tour 5 Et mes primaires ne se marquent pas je le rappelle au début mais bien à la fin du tour Ce qui va peut-être me laisser un peu d'oxygène pour rattraper les points En tout état de cause gros coup dur pour les Necrons Puisque je me fais arracher le pack de Destroyers Ce qui n'aurait jamais dû arriver en temps normal Bon ben là il se trouve que je me suis fait défracter euh, Ça m'embête parce que déjà c'est 5 points de Wild qui sont perdus donc ça c'est vraiment dommageable et puis ça me fait perdre une unité qui potentiellement allait venir, euh, allait venir chiner cet objectif là Donc là il va falloir un peu de réussite pour mes jets sur mon tour 5 et, euh, et puis euh, et puis beaucoup de vis beaucoup. beaucoup, là tu peux y aller alors, Papa Gaillot, il va mettre le plus un hit sur les Destro, le plus un hit sur les Immortels. Le réanimateur ne sert plus à rien. Euh, le Destroyer qui est là, euh, peu importe. Notre ami qui est ici, pas d'aptitude particulière puisqu'il a personne dans sa portée. Le Chronomuncer, pour le fun, il met la 5 plus 1 vue sur cette unité-là. Mais globalement, ça ne sert à pas grand-chose non plus. Je vais faire mes mouvements et on se retrouve à la fin. Alors, fin de phase de mouvement. Globalement, j'ai désengagé mon Destroyer qui est ici. Euh, et puis... Euh, je me suis positionné avec toutes ces unités là pour salver l'un dedans, euh, lui pareil il va salver là dedans et ensuite euh, je me suis positionné pour aussi salver là dedans, globalement euh, ce qu'il faut faire c'est réussir à récupérer ces deux objectifs là et là c'est pas moi qui décide, c'est l'aider. donc euh, voilà, la messe est dite, je vais passer à ma phase de tir alors, mes 5 destroyers, pas mes 5 destroyers, pardon, mes 5 immortels qui sont en plus un hit, qui vont tirer là-dedans. Ça nous fait 5 gros pruneaux qui vont toucher sur du 2. Et qui vont blesser sur du 4, puisque c'est de la force 5, monsieur, dame. Oh, c'est pas mal du tout, ça fait 3 trois. Euh, trois sauvegardes à PA-2, que tu fais passer à PA-1, du coup. Qu'est-ce qui nous fait 3 sauvegardes à 4+, mon monsieur Ah, le filou, il en rate qu'une seule et bah, du coup, euh, tu perds un PV là-dessus. Ouais. Ce branleur de Canoptech ne fait rien. J'ai mes 3 destroyers lourds qui vont tirer là-dedans. C'est parti. C'est sur du 2 reroll des as. Ok. De et sur du physio, du coup Ouais, physio, et donc, marche. donc sur du 4. Euh... Non, je vais pas utiliser mon point de com. Allez, vas-y, sans tamponne. Vas-y, t'en as 2. Et euh, CPA-4 euh... CPA que tu passes à moins 3, t'as 2 save à 6. Et voilà Bah, voilà, donc ça t'en tue 1, encore 1. Incroyable, Technomancer arrive à enlever un sniper. Et du coup, je vais arriver sur la fin de ma phase de tir. Et je vais surtout bah, Je vais charger avec mes destroyers. Je vais charger... Euh... Je vais charger... Je vais charger quoi En fait, on s'en fout. Je vais charger eux. Mais euh, pour seule et unique vocation De euh, mettre mes 3 figurines sur l'objectif Sachant que j'ai mon Chrono Monster qui est dessus Ça me permettra d'avoir 4 figurines Et euh, lui n'en aura que 2 Et surtout ce qui est important c'est que je me positionne pour l'empêcher De faire monter ses objectifs sécures sur l'objectif Ça c'est le plus important Donc euh, voilà je vais... il faut pas que je rate ma charge aussi accessoirement Allez les estros vont charger dans les deux petits marines qui sont là oui, bah bon, voilà, c'était la charge inutile, c'est maintenant qu'on l'a fait, la charge à 12 qui passe à 13 parce que je suis un mec novoc. Et donc je vais me positionner très simplement. Alors, regardez la manœuvre, je vais me mettre ici. Je vais me positionner sur l'objectif et surtout, je vais me mettre socle à socle avec ce petit Marine, c'est pour ça lui ne peut plus bouger. Ok. Et lui, en fait, il va venir se mettre ici euh, de façon à ce que euh, Max soit obligé de euh, piline vers lui. Euh, avec ce gars là et donc forcément ne pas pouvoir remettre les pieds sur l'objectif ce qui veut dire que ici il ne pourra pas venir mettre des pieds d'objectif secure là j'aurai deux figurines plus lui trois figurines sur l'objectif et lui n'en a que deux ce qui me permet de récupérer cet objectif là euh, voilà à toute fin utile on va quand même mettre des taquets euh, euh, le raccord là a été réalisé globalement je vais enlever un pv sur un marine s'il m'a enlevé un pv sur un destro mais bon euh, à toute fin utile euh, on s'arrête là dessus ce qui m'amène à la fin de mon tour et je vais faire le point niveau scoring du coup, fin de tour en Nécron, comme je vous le disais au niveau du scoring, euh, je vais mettre 8 points de primaire puisque je tiens cet objectif-là et celui-ci grâce à cette petite filouterie de, de, fin, de, de fin de round. Euh, ce qui va me permettre aussi de mettre 2 points sur le primaire bis puisque je tiens un objectif dans le No Man's Land. Donc, ça, c'est cool. Donc, je mets 10 points au total de primaire sur ce tour-là. Je vais mettre euh, 2 points de quart de table ici puisqu'il n'est pas entièrement dans ce quart de table-là. Et enfin, je vais mettre euh, le Wild West à 10 points, euh, puisqu'il me reste encore mes Destroyers là, et mes Destroyers là, les euh, les, les se sont fait défoncer par les agresseurs, donc je perds 5 points de, de Wild West là-dessus. Euh, ce qui nous amène globalement à la fin de la partie, au score final, on vous fait le débrief et l'annonce du score. On se retrouve, les amis, pour la fin de ce rapport de bataille. Je suis en compagnie de Max. Est-ce que t'as kiffé, Max, cette game? Une très belle game. Ouais. J'ai vraiment kiffé. Très belle game. Plein de rebondissements. Des bons petits craquages par-ci par-là. Mais je me suis, je me suis régalé. Ouais. C'était cool. Les amis, on espère que ça vous a plu, à vous aussi. On vous a fait le remake d'Indomitus puisque ouais. On est clairement sur les deux factions de la boîte de base de cette V9. C'est ça, ça. Absolument stylé, c'était pas très bon. On s'est ouais, rendu compte une fois que la table était mise en place, ouais. mais ça me dit quelque chose visuellement. Effectivement, c'était les nécrons. Ouais, ça rendait bien du coup. Ouais, on ouais, est, est sur ça. un 68. Ouais. Pour les necrons, À ah, 65. C'est ça. Pour les Ultramarines. Ouais. C'est, c'est une égalité qui plus est. C'est, voilà, c'est, très, très, très serré. Donc voilà, super partie. Très ouais. content que ça se finisse en plus comme ça sur, sur un score aussi serré. Ça s'est oui. joué jusqu'à la fin. Ouais. Euh, on des a belles vu... actions au dernier ouais. moment, euh, des belles choses, ouais. Ouais, ouais c'était ouais, cool. Et euh, ben, vraiment, on a vu que le tour, le, le tour 5 était crucial dans, dans les deux côtés. Euh, je pense que globalement, on a eu, on a eu de la belle réussite de tour 5. Il y, a, il y a un petit truc qui me met dans, dans le dur, c'est le, c'est le, le découpage des destroyers, <rire> je ne m'attendais pas celle-là, vraiment tour 5 je ne m'attendais pas ah, Ils se sont craqués là quand ouais. même, ils ont été chauds ouais. En tout cas la partie était très cool, ouais. euh, moi, je... les ultramarins on les voit très peu C'est peut-être la première fois qu'on les voit sur la chaîne je pense Il euh, y a des super strats la relique ouais. est excellente ouais la relique est vraiment, euh, c'est la base, ouais. enfin, vraiment il faut, faut la jouer Elle offre trop de, trop de trucs et euh, couplé avec de la statue ça, ça envoie voit exemple. Le désengagement plus tir, et le fait que tu as un strat aussi pour annuler le malus, c'est très ouais, cool. Ouais, il Il euh, ouais, y a, des, y a des, des très bonnes unités, tu as fait le choix de ne pas jouer Tigurius. Je sais que d'habitude, tu le joues de temps en temps mmh. Alors Tigurius, il est un peu moins joué depuis la nouvelle règle, la Data Slate, donc euh, l'Armure of Compton. Euh, oui, L'Armure du mépris. Oui, ouais, je, suis... Méprisant. Et je suis méprisant. Mais du coup, euh, il est un peu moins joué pour l'invue à 5+, parce qu'on retrouve un peu plus euh, la sauvegarde. Ouais. Donc euh, je ne euh, l'ai pas joué. Euh, maintenant, je suis vraiment parti sur euh, de l'apothicaire avec euh, du soin. Euh, pour essayer de repop, parce que finalement les agresseurs, ils se disent « j'en ai toujours remis un, remis ouais, un ». Euh, bon, c'est pas forcément l'unité qu'on voit souvent, les agresseurs. Maintenant, ils peuvent faire le café quand même. Là, on voit, bon, c'est un coup de chance, mais ils ont, ils ont quand même ils ont ouais, euh, ouais, des sacrés <rire> D'ailleurs, moi, c'est vraiment aussi, c'est ce tour-ci où j'ai pas eu, pas eu euh, assez de réussite. Je pense que c'est mon tour 3, puisque mmh. c'est après ton arrivée de Terminator. Euh, où je laisse un terminator et je laisse euh, un agresseur justement ouais. et ils reviennent à 3 d'ailleurs à la fin de partie donc ouais. euh, ça, ça, ça, ça m'embête vraiment ça, ça, sur, euh, sur la fin de partie mais c'était très très cool ouais. donc, euh... Super. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire Si cette partie vous a autant plu qu'à nous, c'est claquer votre gros pouce bleu des familles. N'hésitez pas à laisser euh, un petit mot doux pour Max en commentaire. Et euh, euh, pensez à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description, on les Il y a Un sur, Max de likes. Voilà, like. <rire> Le petit site qui va bien, creativewargame.fr. Tout est bon. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao.